Et là, on est en direct. Alors, je vais attendre juste quelques petites euh, secondes, parce qu'il y a un délai de latence entre euh, ce que nous, on voit là et ce que les gens voient sur euh, YouTube. Euh, tac. Là, on est en direct. Yes, parfait. Merci, merci d'être là ce soir. Merci Jean-Fabien. Salut Jean-Fabien. Bonsoir Romain. Bah, merci à toi de, de m'inviter. Et bonsoir cool. à tous ceux qui, qui vont suivre le live ce soir. Yes. Euh, merci à toutes les personnes qui sont là. Alors, Je vais juste attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte, qu'on me dise dans le chat, c est, tout est bon. Et euh, je suis ravi de t'accueillir, Jean-Fabien, ce soir. Euh, on a pu prendre le temps de discuter un tout petit peu avant off. Et euh, je suis vraiment content. On va rentrer en détail dans quelques petites minutes. Mais euh, ce soir, on va voir ensemble donc, euh, toutes les techniques, stratégies, en tout cas YouTube, pour euh, ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou ceux qui veulent même optimiser leur chaîne, etc. Donc, euh, je te laisserai dévoiler tout à l'heure tous les tips. N'hésitez euh, pas également à poser les questions. Hier, il y a eu euh, le sommet qui était sur le SEO avec Alan. C'était très poussé, très pointu. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. C'était vraiment très intense. Alan a joué le jeu après de répondre aux questions. C'était chouette. C'était aussi très technique. Je peux le comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de tips. Euh, ce soir, on va voir donc tout ce qui est lié à YouTube. Je le rappelle aussi également, demain, demain soir, il reste un sommet sur le mindset. Et samedi matin, on terminera euh, par les réseaux sociaux. Alors, salut à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat. Et ce qu'on va faire, c'est que je prendrai les questions ou on prendra les questions euh, peut-être en cours de route, sinon à la fin euh, de, ce, de ce sommet, là, aujourd'hui, ce soir. Également, je cuisinerai un peu Jean-Fabien pour qu'il nous offre un cadeau ce soir, qu'il vous offre un cadeau. Euh, donc, restez bien jusqu'au bout. Ce qu'on va faire aussi également, c'est que tout à l'heure, Jean-Fabien partagera des slides. Euh, également, j'ai préparé pas mal de questions que je vais pouvoir lui poser sur des aspects sur lesquels vous allez pouvoir mettre en place. J'ai repris beaucoup de questions que moi, par exemple, je peux me poser aussi sur YouTube. Ça va permettre vraiment de rentrer en interaction et euh, de vous donner un maximum de clés euh, sur YouTube. Je vais, un peu, je vais rentrer euh, dans, le, dans le vif du sujet. Si j'ai invité Jean-Fabien, c'est pour deux raisons. Déjà, le premier, c'est que... Je kiffe ce mec. J'aime bien. Il y a une certaine synergie qui s'est créée. On a travaillé ensemble il y a très longtemps et pendant longtemps, on s'est suivi. Et j'aime bien ton énergie. J'aime beaucoup aussi la manière dont tu rebondis. Et pour moi, il y aurait même presque un autre sommet à faire sur l'entrepreneuriat parce que euh, tu lâches rien et tu et y vas. Et ça, ça, c'est, ça, c'est puissant. Vraiment, c'est ça qui, qui est puissant chez toi. Aujourd'hui, tu as créé ta chaîne YouTube. Si je t'ai venir, fait venir aussi, c'est que il y a des personnes qui pourraient me dire « Ouais, mais euh, il n'a pas des milliards de personnes qui le suivent sur YouTube. » Ouais, mais non. Le truc, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'avec euh, la, la persévérance, avec l'envie aussi, on peut euh, faire des milliers, voire des millions de vues sur YouTube et, euh, et générer son business et avoir une activité sur, sur YouTube. Donc, euh, l'intérêt, c'était là de montrer qu'on peut rebondir, qu'on peut y aller. Et je sais que tu t'es pas démonté et je sais que euh, tu l'as plutôt bien fait, tu le fais encore même très bien. Et c'est ça, c'est ce côté rebondir qui est fort chez toi. Et je te laisse du coup la, la balle, Jean-Fabien. Je bah écoute, euh, bah déjà, merci donc, de, de m'avoir invité euh, ce soir, euh, Romain. Bah, donc, euh, bah, je vais vous parler un petit peu donc, euh, de ma chaîne euh, YouTube. Et bien, bah, je vais d'abord commencer un petit peu par, par me présenter. Euh, bah, du coup, on peut, on peut commencer, Romain, tu peux lancer, euh, ouais, peux slide. lancer les slides. Ouais, okay. Je vais montrer un petit peu comment, comment ça se passe. Yes, euh... un peu, un peu, et il y a les slides qui apparaissent à l'écran. C'est euh, voilà. si, nickel. Si il si y a le moindre, moindre souci, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Euh, je vois les questions, donc euh, les... voilà, allez-y. Donc voilà, à l'écran, vous voyez donc ma chaîne YouTube s'appelle Jeux Mobile. Donc C'est un nom euh, générique. Euh, que j'avais pris au tout départ pour justement essayer de voir un petit peu côté référencement si ça allait booster ou pas les choses. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bon je donc Jean-Fabien, j'ai une chaîne YouTube qui, qui est dédiée aux jeux vidéo sur mobile euh, depuis 2016. Donc c'est une chaîne que j'ai plus ou moins abandonnée, puis relancée, puis réabandonnée en fonction euh, de, mon toit, de mon emploi du temps euh, professionnel, de l'emploi du temps de ma vie perso et de mes quelques passages TV. Euh, Aujourd'hui, donc je fais un million de vues par an euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, donc, je vais vous montrer les stats au fur et à mesure. Euh, J'approche donc des 20 000 abonnés. Donc, vous allez voir, c'est pas énorme, 20 000 abonnés. Mais je vous expliquais justement qu'en partant de zéro, vous pouvez quand même lancer un bon business. Euh, je suis en partenariat avec différents sponsors. Euh, Aujourd'hui, je vis en partie de YouTube. Euh, alors, je vais pas donner mon temps exact, mais pour 2022, je suis à 6 chiffres en CA que ce soit en revenu YouTube et en partenariat. Donc, six chiffres en CA avec pas encore 20 000 abonnés, on y approche, je suis à 17 000 à peu près. Et simplement en faisant des millions de vues par an. Euh, je vais vous montrer que même si vous êtes une petite chaîne, même si vous n'avez pas un nombre de vues de dingue, vous pouvez cartonner parce que c'est un peu comme pour le web business. Euh, si vous êtes dans une niche et que vous avez très peu de vues, vous aurez un CPM de malade liés à la niche ou alors vous aurez des partenariats ultra ciblés encore une fois liés à votre niche euh, c'est tout simplement le marché des micro influenceurs et pareil euh, votre audience vous pouvez la transformer en client si vous avez des services ou des produits à vendre donc en dehors de la monétisation, euh, c'est aussi un très beau moyen de aussi de créer une communauté d'échanger avec d'autres personnes autour de votre passion et bien sûr, bah, constituer un petit peu votre mailing list, votre réseau, bah, à partir du, du contenu que vous allez créer. Euh, grosso modo, pour résumer, donc je suis un mec lambda. Euh, à la base, Voilà, je suis juste webmaster. Et pendant mes temps libres, euh, je fais des vidéos pour me marrer. J'aime bien aussi mixer, jouer un projet vidéo et basta. Et donc, pour la petite histoire, euh, dans ma vie de webmaster, je me suis retrouvé <rire> bah, du jour au lendemain euh, bah, euh, à faire un casting pour une émission de, de télé, de cuisine. Euh, c'était un dîner presque parfait et dans cette émission bah, j'ai été élu le, le pire candidat de d'un dîner presque parfait parce que forcément je savais pas cuisiner et euh, bah, du coup c'est une émission à l'époque qui était très sérieuse et ça a fait un effet boulonnais de le malade euh, je me suis retrouvé euh, grosso modo dans les magazines les journaux euh, morandini tpmp gerem euh, <rire> star gossip euh, pendant le pic de popularité, bah, je passais des castings 5 à 6 fois par an, et grosso modo, depuis 2013, euh, bah, je suis passé 7 ans de suite à la télé, que ce soit de nouvelles émissions, des, petits app des petites apparitions, et aussi des rediffusions. C'est-à-dire que jusqu'à 2020, tous les ans, il y avait quelque chose qui passait à la télé, alors, ça peut être donc une émission de séduction, comme là c'était l'amour par défaut, ou alors c'est mon choix avec des techniques de drag etc. <rire> euh, et le, le truc est tellement allé loin que je me suis même retrouvé à mixer comme DJ euh, dans un festival de musique électronique avec euh, David Guetta. Donc, euh, franchement, il y, y, y a vraiment tout eu euh, <rire> à ce niveau-là. Non, mais alors, alors justement, parce qu'on est, est sur YouTube, on est sur le, le monde d'Internet, et tu sais très bien, Romain, comme moi, je pense que les gens dans le chat, je le savent aussi, cest que, euh, le buzz, la culture du buzz, euh, la culture du, euh, je fais un truc et ça se répercute et tu, tu le contrôles plus, euh, bah ça fait partie d'Internet. Mm. Et vraiment, c'est euh, c'est pour ça que j'ai voulu rentabiliser cette pseudo notoriété en allant sur YouTube. Donc on va vous expliquer euh, ce mm. soir bah, pourquoi avoir choisi YouTube et sur, surtout, je vais aussi vous expliquer que ces petits pics de notoriété. Eh bien, ça ne m'a pas forcément servi tant que ça. C'est pour ça que j'insiste bien que euh, la, la, la formation que vous allez voir ce soir, euh, c'est tout simplement, si vous partez de zéro, si vous êtes lambda, comme moi, vous partez de zéro, bah vous pouvez vous retrouver à mixer <rire> avec David Guetta dans un, dans un festival. Voilà, donc ça, c'est... Euh... <rire> <C 'est... rire> je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, parce qu'en plus, à la fin... Euh, bah, je vous donnerai le tips ultime sur YouTube et je peux vous dire que euh, aujourd'hui passer sur YouTube c'est de plus en plus dur et ce que je vais vous dire vraiment à la fin ça va être vraiment le tips parfait pour faire monter vos vidéos et j'espère je, que vous allez me remercier plus tard euh, grâce à ça. Euh, donc, ouais, mais en plus, enfin, je parle de romain par rapport au, au web marketing, vous allez voir que c'est très très lié euh, YouTube et le, et, le, et le web marketing. Tu dois générer du trafic. Tu dois susciter l'intérêt des internautes, tu dois délivrer du contenu intéressant, tu dois fidéliser euh, tes abonnés euh, et bien sûr maîtriser les algorithmes des moteurs donc euh, grosso modo en une heure je vais vous résumer quatre ans d'expérience comme ça je vais vous faire un petit peu gagner du temps et je vais vous, euh, vous montrer un petit peu bah, voilà, comment on se place sur youtube sur le long terme bien sûr euh, parce que euh, je pense pas que vous êtes nabila moi je suis pas nabila donc ça va être un petit peu dur de, de faire le buzz tout le temps toute l'année et, et avoir des spectateurs Là, on est vraiment dans l'idée, euh, je vais faire du long terme et ça va marcher. Donc, je vous rappelle, euh, l'année dernière, j'étais à peu près à 1 million quelques vues. Et cette année, je pense que probablement, je vais monter peut-être à 1 million 5. Si je suis bien les chiffres, là, pour le moment, c'est très, très bien parti. Donc, euh, donc voilà. Donc, Romain, bah, si tu c'est mmh. une question, bah, on, va, on va voir ça yes. ensemble. Je vais, je vais démarrer les questions, je vais donner une petite info croustillante. C'est euh, à cause ou grâce à toi, je ne sais pas, <rire> je mettrai les deux dans le <rire> même panier, que je me suis retrouvé dans une émission télé aussi. Euh... Je m'en souviens. <rire> voilà. <rire> voilà. Je me souviens, euh... tu n'étais pas très chaud pour, euh, on peut le dire, l'émission oh Oui, il oui, n'y a pas de problème. Ouais. Donc en fait, c'est l'émission C'est mon choix, tu as mmh. participé euh, à ça aussi. Alors c'était quel, euh... quel sujet déjà euh, Moi c'était euh, chaud, chaud et fier de l'être alors est-ce que tu es et toujours chaud, faire chaud pour y aller ouais. je t'avais demandé et je sais que toi tu l'avais fait en plus je crois une semaine avant mm -hmm. et euh, tu m'avais dit bah non c'était cool et tout Tu faire les coulisses c'est chouette c'était une bonne expérience et c'est ce qui m'a motivé sans ça je pense que j'y serais pas allé bah voilà et, et justement on que on va aussi en parler de, de ça par rapport au fait d'être à l'aise sur Youtube de ne pas avoir peur à, à se lancer à se mouiller parce que je pense que pour toi c'était déjà c'était une belle expérience ouais, ouais. Euh... J'ai pensé des plateaux TV, euh, d'un côté c'est super agréable parce que l'équipe bon, se préoccupe de toi, tu es reçu comme un petit prince, et en même temps bah, tu vas échanger avec un public, et après justement derrière, euh, quand tu te retrouves en ligne, bah, mm. tu peux aussi continuer de, de, de, de, bah, de faire un échange, de faire un suivi avec les autres, et c'est vraiment une belle expérience. Et mm. on va rebondir un petit peu sur YouTube, c'est-à-dire que, euh, Aujourd'hui, la télé s'est dépassée, etc. Maintenant, tu as YouTube, tu as Twitch, euh, tu as TikTok. Et, euh, et si on regarde bien, bah, c'est les mêmes comportements qu'à la télévision, dans le sens où euh, tu vas produire un contenu, les gens vont te regarder pour ça, tu vas être populaire pour ça. Et justement, c'est-à-dire que euh, YouTube, tu n'as plus besoin de passer des castings pour passer à la télé. Ouais. Tu produis ton contenu et si ton contenu est bon, si tu plais aux gens, tu vas naturellement gagner de la, de la notoriété, et du succès, tu vas naturellement te faire des contacts. Donc, ouais. vous avez tout à y gagner euh, à se lancer à ce, ce niveau-là. Ouais, tu, tu peux avoir ta, ta petite, c'est péjoratif, mais tu peux avoir ta notoriété perso sur YouTube, pas avoir une grosse, grosse chaîne, mais au moins avoir ta communauté. Et tout, en fait, c'est donné à la portée de tous. En il fait. faut, faut oser et y aller, mais tout le monde peut avoir sa, son, sa minute de popularité avec sa communauté. Et toi, tu le prouves assez bien parce que même si, ok, as, as il des, des, y a des millions de vues cumulées, mais globalement, tu n'as pas une énorme communauté d'abonnés. Aujourd'hui, il y a des gens qui en ont plus, qui en ont moins, mais grâce à ça, quand même, tu arrives à, à vivre de ça. Donc, euh, malgré tout, ça, ça prouve que euh, bah, ça ne sert à rien d'avoir non plus des millions de personnes, mais qu'à notre échelle ou à ton échelle de business, tu peux, tu peux déjà sortir ton épingle du jeu. Donc, euh, c'est justement… Je vais faire le, le, la transition mais je, je vais l'afficher derrière ici, mais globalement, avec tout ce que tu as fait, toi… Parce que as, tu l'as très bien dit, tu as justement, on en rigolait, mais tes parcours télé, et c'est chouette de l'avoir fait parce que tu as osé là où certains n'osent pas, et euh, tu as eu cette popularité, ta minute de gloire ou tes minutes de gloire avec les magazines, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, parce que tu aurais pu continuer les castings, tu aurais pu, je sais pas, euh, bah essayer de percer comme font euh, les, les influenceurs et compagnie aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que tu as développé de, choisi de développer YouTube Pourquoi d'ailleurs Pourquoi YouTube en fait ouais alors, j'ai choisi YouTube pour trois raisons. Euh, D'abord, la, la monétisation, qui est beaucoup plus simple euh, et facile d'accès. Euh, ensuite, la mise en avant naturelle de Google envers YouTube. Et ça, ça va être pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez énormément intérêt à passer par YouTube et pas par une autre plateforme. Et aussi, on va dire, la temporisation du contenu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, en premier, donc, euh, je suis allé sur YouTube par rapport à la monétisation. Pourquoi C'était euh, si une page Facebook, tu vas... Poste des news dessus, tu vas raconter ta vie, tu vas parler des bienfaits de ton produit de ton service, mais on ne va pas te payer pour chacune de tes publications. C'est plutôt toi qui vas payer pour qu'elles soient lues. Euh, et même ton produit, on ne le connaît pas, les gens, ils s'en foutent. Euh, Facebook et Insta, ce sont des vitrines. Alors, qu'est-ce qui va amener des gens à ta vitrine bah, C'est la médiatisation, la publicité et le bouche-à-oreille. Donc nous, comme on part de zéro, on n'a pas tout ça. Euh, donc moi, bien sûr, j'ai une médiatisation, euh, qui a été créé euh, sur, ce, sur, ce, sur ce point là, mais je ne suis pas bête, je sais que c'est éphémère, donc si je veux créer un business sur le long terme, il euh, ne faut pas que je compte trop sur la, médi sur la médiatisation, euh, tu vas avoir un pic de popularité et tout va retomber, et après tu vas retomber dans, dans l'oubli directement, euh, c'est comme quand tu payes de la publicité, quand tu n'as plus d'argent pour financer la campagne, bah, tout retombe, euh, alors, c'est pour ça que euh, ces plateformes-là, euh, Insta, Facebook ou autres, elles ne te mettent pas du tout en avant. Euh, mmh. Sur Instagram, donc, tu publies tes photos, tes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui espèrent euh, qu'un jour, un sponsor va les contacter euh, euh, pour faire du, du placement de produits. Euh, on ne va pas se mentir, ça n'arrivera probablement jamais. Euh, donc, tu n'es pas Nabila, tu n'as pas un charisme de dingue, euh, tu ne fais pas partie des 1% de la population euh, qui ont une vie de rêve et qui suscitent constamment l'intérêt des gens. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait on, on abandonne, on arrête tout, on tente rien. Et donc, euh, je suis allé sur YouTube parce qu'aujourd'hui, c'est le seul média qui offre un revenu euh, direct via la publicité. C'est-à-dire que tu n'as rien à signer. Alors, bien sûr, tu, quand tu rentres dans le programme de AdSense, tu, tu coches une case et, et c'est fini. Mais je veux dire par là, cest que tu n'attends pas que quelqu'un te propose un contrat. C'est-à-dire que par défaut, quand tes vidéos sont lues, tu touches de l'argent. Alors on va partir sur le principe de base de 1 euro les 1000 vues, on va partir là-dessus, mmh. euh, sachant que ça peut être beaucoup plus si ta chaîne parle de produits de luxe, ou ça peut être beaucoup moins si tu parles de jeux vidéo, si tu fais des « Let's Play Fortnite », ça doit être peut-être du 0,02 centime, le CPM. Mais 1 euro les 1000 vues, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment une très bonne base pour savoir à peu près combien YouTube rapporte. Euh, donc, c'est beaucoup plus rentable euh, de créer un contenu vidéo sur YouTube, parce que euh, tu vas avoir des gens qui vont venir par curiosité, tu as des gens qui te détestent, qui vont chercher euh, tel ou tel élément pour pouvoir bah, parler dessus négativement, donc ils vont regarder tes vidéos, euh, et tu as aussi des gens qui t'apprécient, qui vont euh, juste regarder pour le plaisir, et chacune de ces vues sera monétisée. Donc C'est-à-dire que même si tu te plantes, euh, tu gagnes quand même. Euh, tu as juste à créer des vidéos, tu es payé, donc tu gagnes à tous les coups. Euh, la deuxième raison, c'est aussi la mise en avant naturelle de Google envers YouTube. Donc, c'est-à-dire que si vous hésitez ouais. à, à vous mettre sur YouTube et vous dites, bah non, Twitch c'est beaucoup plus à la mode, ou TikTok c'est beaucoup plus à la mode, YouTube donc appartient à Google. Et je vais vous montrer à quel point Google met en avant euh, ses propres contenus de YouTube. Alors, j'ai une petite slide à ce niveau-là, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, je vais afficher la slide à l'écran. Voilà, donc là, on est sur une requête euh, bah, comment imprimer depuis un mobile Android ouais. Alors, euh, con contrairement donc, aux autres réseaux sociaux, euh, YouTube va, donc, va te mettre en avant ton contenu parce que tu vas répondre à une requête. Euh, sur Google, euh, tu n'as pas un onglet Facebook, Insta ou TikTok tu as un onglet euh, tous tu as les start-up classiques avec les sites web et tu as aussi un onglet euh, vidéo. Et donc, YouTube, il va te mettre en avant sur ces deux onglets-là. Euh, C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer, naturellement, tu vas être mis en avant. Euh, et ça veut dire que euh, si tu prends la requête « Comment imprimer depuis un mobile Android ?», tu peux voir, c'est euh, en suggestion de vidéo, juste en dessous d'un site. Et si cette requête-là, quand tu te mets sur l'onglet vidéo, pareil, tu es proposé, tu es tout de suite mis en avant. Donc, vous vous rendez compte que euh, cette vidéo-là, quand je l'ai lancée, il y avait à peine une dizaine de vues. Et avec le temps, Google l'a placée dans les serpes. Et du coup, bah, le trafic est venu tout seul. Et, et, et comme ça, au fur et à mesure, euh, bah, c'est rentré gratuitement. Et vous allez voir, il n'y a pas que Google qui fait ce genre de choses. Il y a aussi le moteur Bing. C'est-à-dire que euh, mmh. quand vous êtes sur Bing, euh, tu tapes jeu mobile. Alors, après, bien sûr, si tu es un petit peu malin. Euh, tu peux jouer un petit peu sur le nom de ta chaîne, jouer un petit peu sur les mots-clés. Alors, euh, à l'époque, forcément, euh, j'avais pris jeu mobile euh, un petit peu par opportunisme et pour faire un test. De toute façon, c'était pour faire un test. Et du coup, bah, je vois que ça a pris de partout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre du jeu, un nom générique. Euh, les spectateurs, ils veulent une personnalité, ils veulent quelqu'un. Euh, je n'ai pas envie de dire qu'il y a une règle par rapport au fait de prendre un nom générique ou pas. Euh, moi, pour le coup, sur Bing, je vois ça bien cartonné parce que tu tapes jeu mobile et tu as quasiment, euh, pratiquement, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, une bonne dizaine de vidéos qui, qui ressortent. Et tout ça, c'est ce des... du trafic. C'est du trafic sur tes vidéos euh, et ça va augmenter comme ça ton compteur de vue. Alors, on a parlé de comment imprimer, donc une requête toute simple, comment imprimer sur mobile. Donc, forcément, je parle de jeu mobile, mais vous pouvez prendre. Euh, vos requêtes à vous, euh, si vous êtes plombier, bah, comment changer un tuyau euh, dans ma salle de bain Les gens recherchent C'est une requête, c'est un besoin, c'est une demande. Ouais. Et euh, surtout que maintenant, euh, bah, la vidéo, c'est quand même beaucoup plus attractif hein, de regarder quelqu'un qui va montrer en, en deux minutes comment changer ton tuyau plutôt ouais. que d'aller sur un site où ce n'est pas clair, il faut des photos, etc. Donc déjà, le simple fait de produire des vidéos, euh, tu sais que tu vas te démarquer de la concurrence. Ouais. Euh, et donc là, je reprends sur regarde, par exemple, jeux Sonic euh, Android, bah, c'est pareil, on est sur les pages euh, de, de résultats de site web, donc tu as déjà ouais. l'onglet vidéo qui ressort, et encore une fois, quand tu bascules sur l'onglet euh, vidéo, bah, c'est encore ma chaîne. Donc, toi, j'ai compris la première fois, j'avais fait une première vidéo le 26 juin 2017, j'ai mmh. vu que ça marchait, je vois. j'ai place une deuxième plus récente, j'ai <rire> mis 10 jeux Sonic euh, Android iOS euh, mmh. du 17 septembre 2021. Et c'est mmh. en fait, ça, tu peux le répéter à l'infini. Parce que personne n'y pense, euh, de, comme quoi bah, YouTube, ce n'est pas que du trafic à l'intérieur de YouTube, c'est du trafic ouais. en, avec tous les produits Google euh, qu'il y a autour. Et encore une fois, je rebondis, c'est-à-dire que si tu vas sur Insta ou Facebook, euh, ils ne te mettent pas du tout en avant, alors que Google, non. eux, ils font quasiment que ça. En, Et en donc, fait, je ouais, me permets, mais si bien tu veux, sûr. Euh... YouTube, tu vas capitaliser sur un actif puisque tes vidéos, elles peuvent être trouvables constamment dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Sur, sur les réseaux sociaux, on est essentiellement sur du cons la consommation parce que c'est l'éphémère. Donc ton contenu est vite mis au fin, fond de, des, au fin fond des trucs et du coup des méandres et après, du coup, il faut reproduire. Pour, pour reproduire du contenu, pour rebondir aussi, toi, tu es dans un domaine jeu mobile, mais je vais donner un tips aussi pour, pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Euh, mon frère qui est artisan, il est artisan 2.0 puisqu'en fait, il prend ses commandes que sur Internet. Les gens peuvent le contacter que sur Internet. Et il a des vidéos tuto. Et les vidéos tuto postées sur YouTube, eh bien du coup, ça lui amène des clients parce que les gens viennent chercher comment poser ses fenêtres XY. Du coup, les gens tapent ces requêtes-là. Et du coup, ça lui amène des clients qualifiés. En tout cas, des gens qui se renseignent, qui sont qualifiés et ensuite, qui viennent le contacter et, et après, qui deviennent clients. Et donc, ça, c'est fort. Donc, c'est le même principe. Il utilise le même principe que toi sur un domaine très spécifique de l'artisanat. Mais ça marche. Bien complètement. C'est vraiment, euh, si vous avez un business de service, euh, c'est complètement le biais qu'il faut prendre pour passer sur YouTube. Et ça va pas du tout euh, vous empêcher de faire du business derrière, parce que si le client n'arrive pas à faire lui-même la manip, ou si ouais, vous êtes talentueux et il a un projet spécifique, il fera ouais. appel à vous forcément. Et Mais ça, ça va, ça, ça va répondre à une question qu'on me dit souvent, Romain, j'ai peur de trop donner de contenu. Euh, je prends l'exemple de, de mon frère, ses vidéos, en fait, si tu regardes les vidéos, tu peux le faire toi-même. Mais en fait, il a des gens qui le contactent, parce des gens qui ne savent pas faire eux-mêmes. Donc au final, bah, il a ses clients. Donc vaut mieux des fois même trop donner. Les gens forcément, à un moment donné, sur du service, par exemple, ils ont aussi besoin de toi. Donc il euh, ne faut pas, faut pas avoir peur là-dessus. Enfin, je pense que c'est ben, mon avis. Même s'ils n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes, ils se lancent et puis finalement, oh, j'y arrive pas. Et... Exactement, exactement. Voilà et euh, ben bah voilà ça c'est vraiment le bah pourquoi youtube c'est pour ça et également donc comme, on, comme tu viens de le dire c'est un petit peu un service de vidéo à la demande et c'est pour ça qu que je parle de temporisation euh, alors je vais vous montrer ça euh, juste après euh, l'intérêt de YouTube donc c'est que euh, tu as, as, as, as beaucoup de gens qui pensent que justement bah, il faut être sur des plateformes modernes où justement ton contenu est super éphémère et il va disparaître juste après euh, je parle notamment de Twitch. Aujourd'hui, tu vas voir n'importe qui et va dire « Non, je ne veux pas faire de Twitch, je préfère faire une chaîne Twitch. » Sauf que quand tu vas sur Twitch, justement, euh, donc c'est un chiffre officiel, mmh. euh, 95% du contenu euh, produit sur la plateforme de Twitch euh, ont entre 0 et 5 spectateurs. Alors, j'ai envie de te dire, euh, tu perds ton temps. C'est-à-dire que quel intérêt de faire un live où tu vas avoir entre 0 et 5 spectateurs, oui. alors que si tu, fais, tu prends le temps de faire une vidéo de 5, 10, 15 minutes, on s'en moque, une vidéo sur YouTube qui sera constamment accessible, euh, le choix, il est vite fait. Oui. Euh, YouTube, ça laisse le temps aux gens de euh, découvrir ton contenu. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où tu vas faire des recherches, on va faire des recherches euh, sur telle ou telle requête, c'est en stock. Euh, tout ton, tout, toutes tes vidéos sont déjà prêtes. Euh, pour répondre à une, à une recherche ciblée. Euh, je rebondis vite fait sur les émissions de télé. Euh, quand ouais. tu tournes une émission, tu sais pas euh, quand est-ce que ça va être diffusé. Ça ouais. peut être euh, sous 15 jours, comme euh, deux ans plus tard. Euh, toi, Romain, qui a fait « C'est mon choix euh, », ouais. bon, généralement, c'était assez rapide. Je crois que c'est un mois, un mois et demi après. Ouais, grossièrement, c'était ça, ça. exact. Ouais. Donc, regarde, les gens qui regardent « C'est mon choix euh, », ils te voient. Ils vont taper euh, Romain, etc. Ils vont, ils vont te chercher un petit peu. Mm -hmm. Et là, euh, si tu as eu l'audace de créer soit un petit blog autour de ta thématique, ou alors des vidéos euh, pareilles sur, sur le sujet, et eh ben bingo Tu vas récolter tout de suite euh, mm -hmm. ce que demandent les gens. Tu vas tout de suite leur proposer le contenu lié à, à ta thématique et aussi à ta personnalité. Et c'est pour ça que ça paraît vraiment de, de rebondir. C'est vraiment le côté vide euh, à la demande. Je produis un stock et mmh. au moins, quand quelqu'un en aura besoin, ou qu'il y aura une requête qui va devenir populaire, euh, ça, va, ça va cartonner. Et euh, bah, le meilleur exemple également, c'est le YouTuber Hasher. C'est-à-dire que ah, oui. le YouTuber Hasher, lui, il est numéro un au niveau des, des, des, des crypto-monnaies. Sa chaîne, a des, ouais. elle est ultra populaire. Mais quand il a débuté, euh, c'était un inconnu total. Ses vidéos étaient qualitatives, mais ouais. on s'en moquait totalement. Et le génie de Hasher, c'est que le jour où la crypto est devenue un... un un sujet populaire, ces mm -hmm. euh, bah, vidéos étaient déjà là. C'est-à-dire ouais. que, euh, voilà, comment acheter ses premiers bitcoins, ses bitcoins, euh, bah, tout de suite, tout tombait sur les vidéos de hashers. Et c'est comme ça, et il le dit lui-même dans des interviews, c'est comme ça que sa chaîne, elle a explosé. C'est parce que ses vidéos étaient déjà prêtes euh, sur une thématique donnée. Donc, euh, le thème de ce soir, c'est comment faire des, des millions de vues. Mm -hmm. euh, si vous voulez euh, prendre de l'avance et essayer de peut-être de chercher des thématiques qui vont arriver dans le futur, des technologies qui vont arriver dans le futur, bah, n'hésitez pas à vous placer dès maintenant. C'est-à-dire que euh, si vous dans si un magazine high-tech, vous voyez une news euh, sur tel ou tel produit qui va, qui va arriver, euh, allez-y, c'est un peu comme les blogs, euh, les blogs ou les, les mini-sites. Hein. Mm -hmm. euh, quand vous êtes le premier dessus, vous avez beaucoup plus de chances euh, que ça monte avant les autres. Et bien, pour YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous flairez une thématique ou un jeu un jeu vidéo PC ou autre euh, qui va sortir, bah, soyez le premier dessus ça c'est déjà une, une première chose pour se démarquer, Parce que c'est quand même de plus en plus dur de percer sur Youtube mm. donc euh, bah, profitez de ce côté vidéo à la demande pour se dire le jour où il y a une requête qui perce ou qui va percer ou qui va arriver dans, en, sur le marché, bah, au moins vous, vous serez là vous serez présent ouais. euh, donc euh, d'ailleurs euh, je vais rebondir aussi là dessus c'est à dire que euh, quand vous sortez une vidéo euh, généralement, vous n'avez pas forcément euh, des vues. C'est-à-dire qu'on on, on reste dans, dans ce modèle du « je suis un tout petit YouTuber, je fais des petites vidéos, j'ai euh, 2000 abonnés, et quand je, je sors une vidéo, j'ai 50 vues. » Eh bien, euh, ce côté vidéo à demande de YouTube est vraiment exceptionnel parce que euh, vous allez uniquement vous concentrer sur la, sur la longue traîne. Donc là, par exemple, sur cette vidéo de euh, « comment imprimer depuis un mobile ?», euh, quand j'ai sorti la vidéo le fin février, euh, je crois que c'était l'année dernière, j'ai eu 70 vues quand je l'ai sorti. Alors ça m'a un petit peu embêté, parce que tu vois, la vidéo, j'ai mis 2 heures à le faire, 2-3 euh, heures, plus le montage, allez on peut dire 4 euh, ou 5 heures, et la miniature, etc. Et tu sors ta vidéo, tu as 70 vues. Alors, euh, bon, euh, tu te dis, ouais, bon, euh, je, je vais pas quitter mon métier. Euh, YouTuber, c'est drôle, c'est drôle 5 minutes, on va en rester là. Et euh, en fait... Euh, bah, quelques mois après, sept mois après, on est passé à euh, 10 000 vues au niveau de la vidéo. Donc, ouais. euh, on passe du... Tu, tu te réveilles le matin, tu fais 70 vues. 70 vues. Tu te réveilles le autre matin, tu passes à 10 000 vues. Et c'est comme ça au fur et à mesure des mois. C'est-à-dire qu'en un an, la vidéo est tout simplement passée à 50 000 vues euh, sur, euh, sur, ce, sur cette thématique-là. Donc, il euh, ne faut surtout pas croire que le fait de faire très peu de vues YouTube, c'est quelque chose de, euh, de fixe. C'est-à-dire que euh, si tu as une demande qui va augmenter sur ta sur ta requête de ta vidéo, les vues vont monter tout seul. Après, bien sûr, il faut que ta vidéo soit qualitative. Euh, ça, on va parler de rétention, de taux de rétention. C'est un des facteurs vraiment les plus euh, importants de YouTube. Euh, c'est fini l'époque euh, des mots clés, euh, mmh. des miniatures putaclic. Euh, euh, maintenant, YouTube, euh, c'est quelqu'un d'intelligent. Il analyse le comportement des spectateurs. Il propose euh, ta vidéo à des échantillons de personnes, c'est un peu comme des grappes de raisin. Tu vois, tu as, as une grappe de raisin. Euh, si le premier échantillon a regardé entièrement ta vidéo, donc on va retourner sur notre, euh, sur notre 70, hop, mm -hmm. si j'y arrive, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Yes. Et voilà. Ou pas. Voilà. Donc en fait, quand tu sors ta vidéo, euh, Google va proposer, enfin YouTube, euh, ta vidéo à 70 personnes. Sur ces 70 personnes, si tout le monde la regarde en entier, il va la proposer à 100 personnes de plus. Et ensuite, à 1000 personnes de plus. Et ensuite, à 2000 personnes. Et à 3000, et comme ça, et à 10 000 personnes de plus. Ça marche comme ça, de grappe en grappe. Euh, ce que je vous dis, c'est officiel. Hein, vous retrouvez ça dans la documentation dans la de Google. Euh, vous avez pas mal de vidéos euh, de, de content créateurs. Donc, c'est une chaîne spécifique euh, de YouTube qui donne des conseils aux YouTubeurs. Euh, mmh. Donc, vous vous rendez compte que. Il euh, ne faut surtout pas déprimer quand vous faites euh, très peu de vues. C'est-à-dire que si la vidéo est bonne et que tu as un, un bon taux de rétention, tu peux doubler ton concurrent dans la mesure où les gens vont regarder plus longtemps ta vidéo que le concurrent. Même si au départ, elle fait 70 vues. Parce qu'il faut laisser le temps à Google de proposer ta vidéo à différents échantillons de personnes pour qu'ils valident euh, du point de vue algorithme ta vidéo. Et une fois qu'elle est validée, bah, c'est bon pour toi, bah, tu fais le taux maximum de... de d'abonnés et de et de vues. Euh, voilà. Okay. Ça, ça marche un petit peu comme. Euh... Les réseaux sociaux, bon, c'est un peu plus éphémère, mais euh, que tu postes quelque chose, les réseaux vont d'abord présenter ta publication à X échantillons de personnes, s'il y a de l'interaction, et là, ils se permettent de grossir. Ce qui est logique, en fait, parce que par rapport à l'échantillon que Google, la grappe, comme tu dis, auquel ils vont montrer euh, ta vidéo, s'il y a de l'interaction, de l'intérêt, en tout cas, c'est que ta vidéo, potentiellement, sur le sujet euh, XY, euh, apporte un intérêt. Et donc, forcément, comme là, YouTube, comme euh, Google sont là pour donner du contenu, et eh bien logiquement, derrière, tu peux être remercié grâce à ça. Mais ce que tu es en train de dire aussi, c'est de capitaliser sur du moyen long terme. En tout cas, une vidéo peut buzzer dans, dans six mois, comme dans un an, comme dans quelques semaines, mais ça, c'est assez rare. Et globalement, capitaliser capitalise essentiellement sur du long terme. Complètement. Et c'est pour ça que… Euh... Je rebondis sur le fait que tu dis que voilà, ça, peut, ça peut sortir en deux semaines. Tout à fait, c'est-à-dire que si tu as euh, un contenu vraiment exceptionnel euh, qui est super qualitatif, si tu as pas mal de charisme, etc., ça peut monter beaucoup plus vite. Euh, moi, je parle vraiment euh, en tant que personne lambda. C'est-à-dire vraiment, euh, je n'ai pas un charisme exceptionnel. Euh, mes vidéos ne sont pas exceptionnelles non plus. Mais euh, ma stratégie, c'est de dire, je vais proposer un contenu qui est normal, qui est correct. Et on va retirer tout ce qui est mauvais petit à petit, sans qu'on va évoluer petit à petit en expérimentant de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, de nouvelles durées. Et euh, bah, c'est un peu comme ça que, que la chaîne a, a monté en tant que telle. D'accord. Et si je peux faire une transition par rapport à une question que j'avais à te poser, c'est justement, tu en as dit beaucoup et tu as donné beaucoup d'astuces et de conseils, donc j'invite vraiment les personnes qui, ont regardé, qui sont là en direct ou qui regardent le replay à prendre, prendre des notes et, et appliquer. Euh, toi, par rapport à ce que tu as fait, Comment finalement tu as obtenu ces 2 millions de vues et, et voire même plus, mais qu'est-ce que tu penses qui a fait en fait la popularité de ce que tu as amené, parce que tu, tu viens de le dire, ce n'est pas forcément la qualité extra, 8K, machin, etc. Mais qu'est-ce qui pense, qu'est-ce que tu penses qui a amené justement ce petit côté bah, tes vues montent et tu as des vidéos qui percent, comme tu montres à l'écran alors, euh, je vais vous montrer un petit peu les, les stats hein, pour, euh, pour regarder ça, pour confirmer. Ouais. Euh, on est aujourd'hui à 2,9 millions de vues. Donc, c'est okay. bien. Donc, c'est je vais passer le, le cas des 3 millions. <rire> okay. Et euh, tu vois, là, cette courbe de progression, Alors, on va prendre par exemple euh, le milieu euh, 11 avril 2019 et aujourd'hui, le, <rire> le, c'était quand 6 avril 2022, c'était pas aujourd'hui, ouais. c'était hier. Euh, tu vois, la différence, c'est que tu as eu toute une période où tu vas t'auto-analyser et tu vas euh, prendre note de tes erreurs. Mais la première chose pour qu'une chaîne YouTube marche en 2022, bah, c'est avant tout de trouver une niche. Euh, concrètement, j'ai passé plus d'un an à passer en revue toutes les thématiques de chaîne. Euh, alors, c'est facile, hein, vu que je j'étais un peu geek, euh, tu passes tout ton temps sur YouTube. Forcément, tu, tu sais ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Euh, il faut trouver un contenu qui dure sur le long terme. Euh, C'est-à-dire qu'il faut un sujet qui est renouvelable, qui a une actualité et pas un sujet où... qui se finance cinq vidéos et c'est plié. Parce que YouTube, c'est quelque chose qui va durer donc, sur le long terme. Donc, il faut aussi euh, que tu euh, attires de l'intérêt auprès de tes spectateurs. Et cet intérêt-là, il ne va pas rester en permanence. Donc, il faut toujours avoir du contenu neuf pour justement bah, que tes abonnés continuent de suivre tes vidéos et continuer aussi d'en acquérir. Donc, les, les 2 millions de vues ont été obtenues donc, sur le long terme. Donc, euh, comme je l'ai montré tout à l'heure, euh, ça a été euh, fait sur la longue traîne. C'était euh, purement donc, du SEO, comme on l'a vu sur euh, jeux, Sonic euh, comment euh, changer euh, le fond d'écran de mon mobile. C'est plein de petites requêtes comme ça que j'ai placées au fur et à mesure du temps. Bien sûr, c'est des vidéos qui ont commencé avec 20 ou 30 vues euh, au tout début. Et euh, bah, sur un an, comme euh, tu peux le voir sur le schéma, l'ensemble des petites vidéos cumulées, euh, bah, elles ont fait euh, minimum 1000 euh, certaines donc plus de 50 000 vues euh, et... Euh, et c'était comme ça, c'était vraiment de placer des vidéos euh, sur les requêtes. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment de trouver une niche où il y a assez de contenu pour produire des vidéos, parce que si on n'a pas assez de contenu, bah, vous allez à un moment être capé euh, au niveau euh, des jus potentiels. Euh, donc c'est facile de prendre euh, des, des contenus de l'actualité. Euh, donc forcément je vais encore parler de jeux vidéo mais les jeux vidéo c'est quelque chose qui est toujours en actualité, tu as toujours des nouveaux jeux qui sortent euh, tu as, as toujours des nouvelles communautés qui se, qui, qui se forment euh, je pense que dans différents secteurs d'activité professionnelle c'est un petit peu pareil euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple est-ce que la plomberie serait un bon exemple pour, la, pour ce qui est d'actualité de, de Je ne sais pas, on pourrait dire euh, peut-être es que, ouais, Mais euh, en, en tuto euh, pratico-pratique, des choses comme ça, où, où tu as, as, as moult trucs à raconter en plomberie, ou menuiserie, ce que tu veux, je pense que euh, tu as toujours un truc à dire dans ton domaine d'expertise. Donc euh, du coup, euh, plomberie, ça peut être un exemple, effectivement Ça peut être un exemple, et <rire> surtout, euh, c'est au niveau des, des méthodes, des technologies, ou même de, de, des sous-sous-sous requêtes... Euh, qui peuvent te, te, te faire monter. Franchement, si tu penses déjà comme un site web, comme, un, comme, dans, un comme dans le web marketing d'un site web, mmh. tu vas très très vite te rendre compte que YouTube, c'est exactement pareil. Mais à côté de ça, ce qui apparaît aussi à la chaîne de marché, c'est le côté être productif. Parce que, ok, on est dans le côté requête en mode Google et je vais cr créer des vidéos qui vont répondre à une demande. Mais à côté, YouTube, ça résonne aussi comme une chaîne de télévision. Euh, si tu ne l'alimentes pas, tu redescends très vite dans les résultats. C'est un peu un deal tacite entre toi et YouTube. C'est-à-dire que YouTube te donne des abonnés et te met en avant tes vidéos. Mais si à côté, tu ne leur apportes pas régulièrement du contenu, YouTube mmh. va dire « Attends, euh, je t'envoie du monde, mais tu ne leur proposes rien. Bon, bah, j'ai un petit peu reculé tes, tes vidéos parce que euh, moi, je ne vais pas, je vais pas que, mes, que, mes, que mes viewers partent sur une autre plateforme. Mmh. » Il faut toujours alimenter. On est vraiment dans le côté chaîne de télé. Il faut toujours du contenu, du contenu neuf. Euh, donc, okay. Euh, être productif, c'est un élément super important si vous lancez votre chaîne. Après, on va rebondir aussi également. Quand vous démarrez votre chaîne YouTube, vous savez très bien, vous avez une prime de fraîcheur. C'est-à-dire que naturellement, il va se passer du temps pour que les premières vidéos commencent à être vues, parce que YouTube il est craintif. Il se dit c'est qui celui-là euh, Il n'a pas de vue. Je vais pas forcément le mettre en avant. J'ai aucun indicateur qui fait que euh, ce mec inconnu. Euh, mérite d'être euh, en tendance ou euh, d'être en premier sur une requête. Donc, ça il faut y penser également. Donc, euh, dompter l'algorithme de YouTube, c'est de, pro de proposer, par exemple, une vidéo tous les 15 jours. Euh, c'est déjà pas mal quand on débute. Et puis, quand vous voyez que les vues commencent à venir, vous pouvez peut-être monter à une ou à deux vidéos par semaine et, euh, et plus si vous avez la, la capacité de, de le faire. Euh, autre chose, ce qui a permis d'avoir 2 millions d'abonnés, euh, bah, ça a été de faire tout et euh, n'importe quoi. Euh, bah, vous connaissez un petit peu le, le, le Rémi Gaillard euh, <rire> euh, du lunette c'est en faisant euh, n'importe quoi. quoi c'est ouais, ouais, euh, qu un peu le même principe. que Vous avez expérimenté des vidéos euh, pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Il y a aussi des choses où vous êtes faites pour Ça et d'autres, vous n'êtes pas fait pour ça. Euh, moi, au tout début, je voulais faire un peu comme Cyprien, je voulais faire des vidéos un petit peu podcast ouais. et euh, j'ai publié ça juste après mon passage télé à un dîner presque parfait. Euh, en me re regardant avec le temps, je, franchement, je, je regrette en fait d'avoir ces vidéos. <rire> je me suis rendu compte que euh, déjà, euh, faire de l'humour, c'est un métier, faire des blagues, c'est euh, un, un talent <rire> et euh, du coup, euh, bah, au moins, j'ai tenté la chose. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à essayer plusieurs choses. Euh, ne serait-ce pour vous découvrir vous-même, voir où est-ce que vous êtes bon. Et mmh. en même temps, euh, vous allez aussi euh, découvrir des requêtes, vous allez aussi découvrir euh, des endroits que vous ne pensiez pas du tout, euh, qui étaient exploitable Et en mmh. fait, c'est peut-être ces portes-là qui vont vous donner du succès. Euh, je reprends la thématique des jeux, parce que je suis dedans. Euh, je prends un truc tout bête. Euh, un jour je joue à un jeu, euh, c'est un, un open world, etc. Je n'ai plus le nom en tête. Et euh, je balance la vidéo parce que je me dis, bah. De toute façon, je vais avoir 15 yeux dessus, personne ne va regarder. « Allez, je balance ça, on voit ça pour, pour voir. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un jeu pour les gosses, et euh, du coup, il y avait toute une communauté de, de, de, de, de, de gosses qui sont venus dessus, qui ont fait « Ouais, c'est trop bien, euh, euh, ce jeu j'adore, euh, c'est trop marrant tes vidéos. » Et tu dis dis bah, « Attends, euh, je ne m'attendais pas du tout. » Et ce qui est très drôle, c'est que les créateurs du jeu m'ont intégré dans le jeu en question. C'est-à-dire que <rire> okay. euh, chaque fois que je sortais une vidéo euh, du jeu, un let's play, J'étais ouais. dans le, les highlights dans le jeu en lui-même. Et ça, pareil, <rire> ouais. ça a de, de faire monter la chaîne à, énormément, notamment en, en termes d'abonnés. Et ça, ça tu ne peux pas le savoir à l'avance. Il faut que tu expérimentes des, euh, des concepts, des contenus, des ouais. jeux, peu importe. Fais tout ce qui te passe par la tête. Ne te fixe pas toujours les mêmes types de vidéos avec les mêmes miniatures. Essaye d'être créatif dans ce sens-là. Parce que euh, c'est là où tu vas faire travailler un petit peu ton facteur chance, comme ce qui s'est passé pour moi avec ce fameux jeu vidéo euh, Open World. Tu n'y attends pas et en fait, ça cartonne. Et ça cartonne plus qu'un sujet euh, où tu t'obstines à, à te mettre dedans, ouais. mais euh, qui, qui malheureusement ne, ne réveille pas les algorithmes et, et ne te révèle pas en tant ouais. que tel. Mais euh... du, du, coup, du coup, par rapport à ça, ce que j'entends aussi, c'est que toi, il y a la persévérance qui fait que déjà, tu as, as pu avoir des vidéos percé. Persévérance, le... Je ne vais pas employer le mot « je m'en foutiste », mais en tout cas, le, je ne me pose pas de questions, j'y vais, je fais et je vois. Parce que si, si je me base sur ce que tu m'as dit, par exemple, la vidéo auquel tu ne pensais pas que ça allait euh, amener euh, tant de personnes dessus, tu, si, si vraiment tu étais resté bloqué, tu te dis bah « non, je ne la poste pas », tu aurais loupé en fait ça. Donc au final, toi, tu as été dans… Là où certains des fois se bloquent avec euh, des, des barrières, euh, toi, tu as été, tu, tu l'as fait avec euh, le côté bah, « j'en ai fait plusieurs vidéos, mais je me suis autorisé à être pas parfaitement parfait, mais j'y suis. » Et le fait d'avoir eu le culot de ça, bah, ça t'a amené à ce que des vidéos ont percé. Donc tu prouves et tu montres que le parfaitement parfait n'existe pas et qu'en en fait, au lieu de se poser 36 millions de questions et d'avoir la vidéo parfaite, l'image parfaite, la description parfaite, en fait, non, c'est post fait et améliore-toi avec le temps et tu apprendras à le faire. Exactement. Et en plus, YouTube euh, te propose des outils qui permettent justement d'analyser... Euh, tes, tes propres vidéos. Et en fait, on va on va y venir un peu plus tard, notamment dans les, dans les gros conseils. Et pour te dire à quel point je, je faisais tout et n'importe quoi, euh, je me suis même retrouvé à jouer à Pokémon Go euh, dans un volcan. Euh... <rire> en fait, non mais, de, de, de un presque parfait à Pokémon Go dans un volcan. <rire> euh, voilà, donc vraiment, on appelle ça, c'est tester tout ce qui est possible et en dehors du côté business, en, en dehors du côté euh, mmh. je veux faire des vues, etc., mmh. bah, ça reste des expériences de vie. C'est-à-dire que <rire> <rire> euh, tu pars sur un délire, je vais faire une vidéo, mais complètement complètement folle, et je sais pas si ça va marcher ou pas, et je le tente. Et bah, tu vas voyager, tu vas faire des rencontres, euh, tu vas grandir en expérience humaine en tant que telle. Et mmh. c'est pour ça que euh, YouTube, bah, c'est aussi un loisir, en quelque sorte, euh, mmh. en dehors du côté business. Ouais. Euh, c'est un moyen d'expression. Euh... Ouais, mais Tu t'es pas posé la question du regard des autres. Ah, bah, parce, que, parce que tout à l'heure, tu le disais, YouTube, c'est ta chaîne de télé, donc des gens euh, anonymes peuvent te, voir, peuvent te voir. Toi, tu t'es pas soucié de ça. À la preuve, tu parles au Pokémon en rigolant. mais Parce que du coup, tu l'as <rire> fait sans te poser de questions. Et aujourd'hui, tu en rigoles et c'est chouette, c'est une belle expérience. Mais tu l'as fait. Et tu ne t'es pas posé toutes ces questions. Bah, c'est ça, c'est enfin, le côté créatif, on va dire, qui, qui a parlé. Je me suis dit... Euh... Et pourquoi pas? C'est rigolo, enfin moi ça me fait marrer. Euh, de, de... Et en même temps, j'aime bien le côté voyage en tant que tel. Et mm. Produit, franchement, produit tes vidéos, tu ne te poses pas de questions. Suis ton instinct, euh, fais ce que tu as envie de faire, réfléchis pas, balance ton euh, balance truc et mm. regarde si ça marche. Si ça ne marche pas, tu auras kiffé le voyage. Comme on dit, euh, euh, ce qui compte, c'est n'est pas le, la destination, c'est pas le. le, le, le, le... Le but à la fin, ce c'est pas, pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est le voyage. Et bah, quand tu arrives dans ces, dans ces trucs de vidéo où tu te retrouves en Sicile, à faire une vidéo comme ça, que tu avais le soufre du, le soufre du volcan qui, qui fumait à gauche, à droite, euh, tu rigoles, tu rigoles, parce que c'est vraiment un gros trip. C'est un gros trip. Et euh, on verra plus tard, d'ici euh, peut-être 2023 ou, ou plus, j'ai encore pas mal d'idées un petit peu folles à exploiter. Je pense pas que je vais m'arrêter là. Et ce qui est dur, c'est que maintenant, j'ai un capital au niveau des, des abonnés et des viewers. C'est-à-dire que euh, j'ai moins de chance que ça Sabide. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, je peux enfin exprimer le côté créatif et avoir un vrai retour euh, au niveau des spectateurs. Et ça, c'est vraiment encore plus kiffant. Donc, faites des choses pour ouvrir des portes et allez un petit peu comme une mitraillette. Tirez dans tous les sens et regardez ce, ce que vous, vous allez récolter. Si vous ne faites rien, si vous dites « Ah ben non, je ne veux pas sortir de mon côté sérieux, etc. Euh, » bah, Il ne va rien se passer. C'est un ouais. petit peu comme, euh, comme dans la, la drague et la séduction. Euh, C'est-à-dire que si vous ne prenez pas de risque, euh, vous n'allez pas trouver de copine euh, facilement. En tant que... <rire> ouais. Et, et par rapport à ça, je vais afficher une question en dessous, mais ça fait, ça fait une résonance avec ça. C'est qu'est-ce qui, selon toi, a fait ton succès en, en viewer, euh, fait que les gens viennent voir tes vidéos, justement Est-ce que tu penses que c'est le côté un peu décalé, un peu déjanté, un peu j'y vais, je fais, je produis bon, dans le domaine des jeux vidéo, mais globalement, on sait qu'on peut s'attendre à une vidéo de toi qui, qui sort du truc euh, habituel. Est-ce que c'est ça C'est ce côté un peu pimenté et expérimentation, et je m'en foutis de regarder des autres, et j'y vais, qui fait que les gens sont intéressés et viennent Est-ce qu'il y a un truc, où, je crois, un élément qui fait que, justement, ils... Les gens reviennent voir tes vidéos Alors, euh, je pense qu'il y a un côté, j'ai besoin de me divertir. C'est-à-dire que, comme pour tout, euh, spec tout spectateur, tout, euh, tout mmh. internaute, tout, euh, tout client, il y a une demande, il y a un besoin. Et le premier besoin, donc des youtubeurs, même célèbres, euh, bah, c'est d'abord le besoin de se divertir. Mmh. Euh, donc, j'ai choisi ma niche qui est le jeu sur mobile. Donc, je vais aussi répondre donc, à d'autres besoins. Donc, je ne vais pas forcément dire euh, c'est grâce à ma personnalité. Je vais plutôt, je vais plutôt dire euh, je réponds à des besoins. Et après avoir répondu à ce besoin, j'exprime ma personnalité. Euh, donc, moi, dans mon thème, c'est euh, voilà, je connais des bons jeux à jouer sur mobile. Euh, je veux rencontrer d'autres joueurs pour faire des parties en ligne. Je veux être informé de l'actualité du jeu vidéo. Euh, je veux voir des let's play de Pokémon Go. Et là, tu, après, tu vas te faire plaisir. Tu vas dire, ok, bah attends, t'aimes bien Pokémon Go. Bon bah, je vais jouer dans un volcan. Je, je vais jouer dans une cascade. Euh, je vais Jouer dans un désert, dans une forêt. Euh, et tu vas le, tu vas le faire à, à toutes les choses que tu veux. Mmh. Euh, donc, euh, c'est pour ça que aussi quand tu commences YouTube, t'es pas connu. Les gens ils connaissent pas ta personnalité. Ouais. Euh, ils connaissent pas son nom et c'est pour ça que ce soir je m'adresse vraiment à tous ceux qui veulent démarrer qui sont personnes et qui veulent faire le million parce que c'est entièrement possible euh, moi le fait de faire de la télé etc ça m'a pas forcément aidé parce que euh, ça a été des, des petites injections de tu passes ce soir à la télé tout le monde cherche sur google etc ouais. ok tu as un pic de vue et après ça disparaît t'as plus rien ouais. euh on t'oublie on, on directement et donc si tu t'attaches uniquement à ta niche et à te dire euh, j'ai un sujet euh, j'ai parlé que de ça tu vas répondre donc aux besoins qui sont autour de ta niche et là après euh, on peut tu, tu peux tu peux euh, euh, t'exprimer librement et <rire> montrer ta vraie personnalité et c'est là où les gens vont, vont montrer de l'affectif auprès de toi mais d'abord tu leur rends d'abord un service et Après, montreront l'affectif et l'inverse la, ne marche pas aujourd'hui. YouTube est complètement saturé. Mm. Euh, tu aurais t... commencé YouTube dans les débuts euh, euh, comme Cyprien ou Norman. Mm. Oui, tu aurais eu énormément de chance de, de percer par l'affect, euh, par ton par, par ta personnalité, par ton audace parce mm. qu'il n'y avait personne aujourd'hui. C'est tellement saturé qu'on est nobody. Euh, mm. D'ailleurs, en tant que tel, je suis encore nobody. Mm. Euh, je pense que quand j'aurais peut-être un million d'abonnés, euh, là je <rire> euh, tu passes à notre étape. Alors déjà, en soi, mon seul but, c'est d'avoir juste 100 000 abonnés. Ce que tu sais, oui. sur YouTube, tu as un trophée. Oui. Euh, et le oui. premier trophée, c'est 100 000 abonnés. Oui. Donc, euh, et je j'espère je, euh, l'avoir un jour. Et justement, si vous suivez un petit peu, donc là, on est on, ce soir, je vais vous montrer le, quelques tips par rapport à ça. Euh, si vous continuez à suivre la chaîne euh, sur long terme, bah, si vous voyez un jour 100 000 abonnés sur ma chaîne bah vous ça confirmera ce que je vous dis ce soir c'est pas des bêtises ouais. et, euh, et ben bah, je vous invite à faire pareil et à suivre un petit peu le, un petit peu l'exemple vous, vous pourrez dire ce mec là je l'ai vu au sommet virtuel des entrepreneurs il y a quelques mois de ça et là il a fait péter la barre des 100 mille 000 abonnés complètement <rire> c'est tout le mal que je te souhaite bah je te remercie on, on verra bien euh, en tant mais du coup du coup je note aussi une chose c'est qu'effectivement le marché aujourd'hui il y, a, il y a du monde il y a du monde sur le marché ça c'est clair mais YouTube quand même Permet de te sortir du lot, mais c'est quand même tout ce qui va ressortir. C'est, j'imagine, ta personnalité, ta pédagogie, ta manière d'amener. En fait, c'est ça qui va faire la différenciation parce que ta personnalité elle est unique et donc les gens adhèrent ou adhèrent pas. Mais c'est ce qui justement va donner ce côté. Euh, je peux aujourd'hui me, me percer peut-être dans ma thématique. Et quand je dis percer, encore une fois, ça sert à rien d'avoir des millions de vues, mais globalement, tu vas pouvoir évoluer. Et donc, la personnalité joue beaucoup, elle joue, mais. Euh... Comment Le te dire les personnalités l'association Ouais, c'est vrai. vraiment la, la personnalité n'est pas l'élément euh, unique à moins ouais. que tu sois extrêmement euh, excentrique, à moins que tu sois euh, ouais. tu vraiment une personnalité unique en son genre, un physique unique en son genre, là oui tu peux. Mais personnellement, c'est pas mon cas. <rire> Donc D'accord. Euh, je fais avec. Je vais, je vais faire un parallèle aussi, parce que j'entends souvent parler, je vais afficher d'abord la question. Euh, tu parlais de monétisation de chaîne. Alors là, on va, on va parler plus globalement, hein, du coup, par rapport à ton business et par rapport à différents business. Aujourd'hui, effectivement, YouTube peut rémunérer. C'est une des seules plateformes qui peut le faire à hauteur de milliers de vues. Euh, Faut-il utiliser la monétisation de sa chaîne avec Google AdSense, euh, sachant que, comme je l'ai mis, c'est vrai qu'il faut quand même des millions de vues pour gagner quelques cacahuètes, dans le sens où la rémunération, suivant les thématiques, est parfois un peu bas. Moi, je vois, par exemple, dans le marketing demain, pour faire des vidéos qui font des millions de vues, il faut, faut, faut se lever de bonne heure. Euh, Faut-il utiliser la monétisation, en fait, concrète de, de sa chaîne YouTube bah, Complètement. En fait, euh, y a un, tu, tu as un a priori en tant que tel. Alors, tu connais beaucoup mieux euh, ta, ta, ta niche que moi, euh, mais beaucoup de gens pensent que euh, YouTube ne rapporte rien, ce qui est totalement faux. En fait, en fonction de ta niche, euh, ton CPM, il peut euh, passer du, du, du simple au, au quintuple, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, je vais prendre un exemple. Par, euh, sur ma chaîne, euh, donc forcément, tu as des bannières YouTube qui s'affichent sur les vidéos, tu as aussi sur mmh. le côté quand tu es, es sur PC, et j'ai des vidéos euh, qui ne sont pas terribles, euh, sur des jeux où tout le monde se moque, mais par contre, euh, si par exemple tu as, as une bannière de retargeting qui tombe sur la vidéo euh, d'un mec qui va regarder ta vidéo, et ouais. que le retargeting concerne un produit qui a un, énormément, euh, un énorme potentiel au niveau de business, alors je ne sais pas, euh, imagine le mec, il, je ne vais pas dire il, il, il, il va acheter une voiture, mais imagine il achète un voyage en cliquant euh, sur ta vidéo Pokémon Go dans un volcan, okay. et euh, il va partir en Sicile, ton CPM, euh, alors je n'ai pas le screenshot dessus, mais moi je, déjà, je me suis déjà réveillé le matin, avec des CPM, j'ai vu euh, 800 euh, dollars, 1200 dollars. Euh, tu vois ouais. ça, tu as des signes, tu dis, mince, j'aurais eu 1000 <rire> visiteurs ce jour-là sur ma chaîne, enfin sur, ouais. sur la vidéo, euh, je me serais fait euh, 1000 euros. quoi. Ouais. Et donc, euh, pour répondre à ta question, c'est bien sûr que oui. Et tout va dépendre de ta thématique après. Donc, euh, comme je disais, si tu prends une thématique ultra claquée euh, comme Fortnite ou des trucs que tout le monde fait et que tu ne fais pas des millions de vues, oui, tu auras zéro euro. Mais imaginons que tu as une chaîne qui va parler euh, de voitures, euh, de mm -hmm. BMW, euh, genre tu, tu vas faire une chaîne où tu vas juste conduire des voitures sur un circuit. Ou alors tu es un passionné de montres de luxe, tu vas juste montrer les montres. Ouais. Ou même si tu n'as pas les moyens te, te, de te payer des montres de luxe, tu peux faire un top 10 sur les plus belles montres de luxe euh, tous les mois. Et là, okay. je peux te garantir que euh, tu auras beau faire euh, 100 ou 1000 vues par vidéo, euh, je pense que si tu blindes bien le nombre de quantités de vidéos, il oui. euh, y a moyen de, de prendre un, un bon petit billet. Euh, okay. Ça ne t'aura vraiment rien coûté à part du temps. Après, il y a toujours le côté un petit peu pari. C'est-à-dire que euh, quand tu fais une vidéo, tu ne sais pas si ça va bien marcher ou pas. Mm. Tu ne sais pas si le système de grappe va fonctionner. Parfois, il y a des vidéos en longue long traîne qui ne marchent pas. Et là, tu auras perdu ton temps donc c'est un, un petit peu c'est le rapport euh, est-ce que j'ai le temps de le faire ou pas du tout euh, mmh. moi dans mon cas j'aime bien prendre des risques mais je t'avoue que parfois je suis super déçu et sur certaines vidéos parce que je m'attendais à un résultat beaucoup beaucoup plus beaucoup plus ouais. gros mais je me dis bah façon j'en postais 15 autres et sur les 15 autres tu as peut-être deux ou trois qui vont complètement percer qui vont rattraper le lot et okay. c'est comme ça que ça va marcher quoi ok oui, intéressant. Mais tu vois, tu m'as fait un peu changer d'avis là-dessus. Je ne connaissais pas trop la, la REM sur les CPM et sur la manière de faire. Mais effectivement, alors, suivant la thématique, encore une fois, je n'ai pas vraiment creusé dans la mienne, mais, mais globalement, pour répondre, enfin plus globalement, ouais, ça m'a plus convaincu en fait ta réponse et je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Euh, je vais maintenant te poser une autre question qui est intéressante. Et après, je prendrai tout à l'heure des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat, il n'y a pas de souci. Euh, juste une question qui, a, qui est intéressante, c'est qui revient souvent qu'on me pose souvent dans la partie marketing, c'est est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui n'ose pas se lancer, sur du pensant euh, pas trop savoir quoi dire, avoir un peu le syndrome de l'imposteur, pas être dire, bah, on me dit souvent, je suis pas très à l'aise avec euh, la caméra, etc. En fait, y a des, on se trouve, trouve peut-être des, des excuses, mais en tout cas, les gens n'osent peut-être pas se lancer. Est-ce que tu as un conseil En tout cas, moi, tu m'as séduit jusqu'à maintenant avec ce que tu as expliqué, le côté euh, je teste, je m'aventure, je fais, ça donne des résultats que tu as aujourd'hui. Moi, ça m'a séduit. En tout cas, mais globalement, une personne qui serait dans un. Euh, dans cet état-là, est-ce que tu as un conseil à, à donner bah, Le premier conseil, enfin, j ai, j ai, en tout, j'ai même trois conseils à donner. Mmh. Le, le tout premier, euh, bah, c'est d'être toi-même. Euh, euh, tu restes dans le cadre de ta personnalité, tu, tu n'essayes pas de jouer un rôle, tu n'essayes pas de surjouer. Euh, tu vas faire un petit peu comme si tu parlais à un ami. Euh, c'est d'ailleurs le premier conseil qu'on te dit quand tu vas faire de la, télé, de la, de la télévision. Euh, mmh. C'est de rester toi-même dans ton attitude, dans ton discours, parce que si tu ne restes pas toi-même, ça va se voir sur les vidéos, ça va se voir sur l'image, et toi-même, tu n'auras pas envie de te regarder plus tard. Mmh. Euh, tu vas avoir honte de toi, tu vas te détester de te revoir à l'écran. Et je te garantis que si tu restes toi-même avec tes défauts, euh, d'une part, les gens vont tout de suite voir l'authenticité, donc tu vas gagner de l'affect naturellement, et c'est ce qui va aussi faire euh, bah, monter ta chaîne, parce que les gens vont revenir, et là, Donc cette fois, plus pour ton plus pour ta personnalité que pour ton contenu. Euh, et aussi, franchement, on est beaucoup plus content de se dire euh, « voilà, je suis resté moi-même, le public m'accepte tel que je suis, et ça va même te faire monter ton ego en te disant que bah, « tiens, je joue pas de rôle » et finalement, ça se passe bien. Ouais. Et c'est ça qui rend euh, merveilleux. Euh, après, il euh, y a aussi le montage. C'est-à-dire que euh, mm. si jamais tu as des passages, tu te rends compte que... Euh, te sens pas bien dessus ou tu trouves que c'est malaisant, bah tu coupes. Tout simplement tu coupes euh, et comme ça tu te prends pas la tête à, à ce niveau-là. Ça, ça peut t'aider. Euh, on est soi-même producteur de, de nos propres vidéos, donc on a la main sur le montage. Donc c'est vraiment il y a des passages où tu dis ouais non, euh, là c'est bad, euh, je passe pour un con ou euh, c'est pas drôle. Tu coupes tout simplement et, euh, et tu, tu laisses voir comment comment ça se passe. Euh, ensuite, euh, par rapport au côté euh, personnalité. Euh, bah, il faut donc si, si es quelqu'un qui est naturellement décalé bah, tu fais du décalé euh, ça fait aussi partie de la, la culture internet, euh, le côté un petit peu ironique, euh, généralement les gens intelligents comprennent l'axe décalé, euh, donc ils vont prendre un petit peu du, donc, du plaisir à, à interpréter ce que tu fais et en même temps les gens qui prennent tout au premier degré vont aussi aimer tes vidéos parce que eux euh, ou pas, il y a aussi des gens qui vont te détester mmh. euh, mais là c'est plutôt toi qui va en rigoler euh, si toi tu es quelqu'un de sérieux, euh, bah, fais du sérieux euh, mmh. et aussi adapte-toi à ta cible. Euh, si tu fais euh, des vidéos qui parlent de voitures de luxe, euh, bah, tu vas pas commencer ta vidéo en disant euh, Salut tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, euh, mmh. abonne-toi à la chaîne. Non, en fait, euh, reste toi-même et adapte-toi bien sûr à ton contenu, à ta cible, mmh. euh, pour que justement tout soit cohérent à ce niveau-là. Euh, mon deuxième conseil, donc ça c'est surtout pour ceux qui sont timides, mmh. euh, bah, comme j'ai dit au début, euh, c'est que euh, la caméra, il ne faut pas la voir comme une caméra, il faut voir ça comme une personne qui est en face de ouais. toi, une personne amicale, parce qu'en fait euh, que tu es euh, 100, 1000 ou des dizaines de milliers euh, de spectateurs, euh, tu peux intérioriser cette chose et, et te dire, euh, en fait c'est une, une seule et unique personne qui est la caméra en elle-même cette caméra en fait c'est ton pote parce que euh, tu sais qu'on peut pas plaire à tout le monde euh, quoi alors ça je, je peux te le garantir que par rapport aux, aux expériences de télévision ça je l'ai bien vu sur les forums et compagnie euh, j'ai eu des, des tonnes et tonnes de clashs ce qui est énorme c'est que tu as autant de gens qui te détestent que de gens qui t'aiment donc ouais. du coup ça, ça fait un éclipse, ça compense euh, faut pas avoir peur de ça c'est à dire que euh, même moi je suis un humain euh, quand je vois des vidéos de cyprien quand j'étais plus jeune je disais ah c'est de la merde mais mm. non c'est pas de la merde le mec il a bossé des heures sur ses vidéos mm. le mec il a un talent euh, d'orateur il a un talent pour tenir le, le spectateur en haleine ouais. et euh, bah en fait euh, voilà on peut pas plaire à tout le monde mm. et euh, alors je pense pas que cyprien fait de la merde au contraire mm. mais euh, tu peux avoir un réflexe comme ça euh, un sort de biais cognitif et dire oh « non, ça m'intéresse pas, c'est de la merde, c'est nu, etc. » Eh bien, quand tu vas faire du contenu, on va te juger pareil. Et dis-toi bien que ce n'est pas toi qui es visé, c'est un mec qui va prendre 30 secondes de sa vie à regarder ton contenu, qui n'est pas forcément intéressé en plus par ce contenu en lui-même. Donc forcément, on va dire bah, « c'est de la merde. » Mais à côté, bah, tu vas compenser avec tous ceux qui, qui aiment bien ce que tu fais. Donc euh, franchement, ça équilibre. ça équilibre. Donc mmh. ceux qui ont peur de ça, il y aura toujours un équilibre. Et mmh. au fur et à mesure, vous serez rodés euh, moi, les messages négatifs, je, je le vois dans, sur les premiers mots que ça va être un truc euh, d'insulte. Euh, ouais. Je ne le lis pas, tout simplement. Je, okay. je skip et je sais que je vais en avoir d'autres. Euh, et d'ailleurs, bah, je, je vais raconter une super anecdote. Il ouais. euh, faut se nourrir un petit peu des, des haters. Euh, parce que les haters, ce sont ceux qui vont vous faire des vues. Parce qu'ils vont chercher la petite bête sur ce, tout ce que tu dis, sur tout ce que tu fais. Euh, bah, soit pour prendre un screen ou soit recouper, etc. Et donc, ces mecs-là, ce sont, en fait, tes plus fidèles spectateurs. Euh, j'ai, joué à un jeu vidéo, donc, de Cyprien. Ouais. Quand même, je je n'ai rien contre lui. <rire> euh, c'était, il avait sorti un jeu mobile. Et je me suis dit, au moment de la sortir, euh, donc, j'avais rien contre ce jeu. Son jeu était très, très bien. Ouais. Euh, bah, si je veux faire du buzz, si je veux faire des vues, bah, je vais juste dire que c'est nul. Et en fait, au lieu de dire, euh, le nouveau jeu de Cyprien est sorti, je vais dire, ouais. ce jeu est nul, n'y jouez pas. Ouais. Et je balance la vidéo. Et <rire> du coup, attends, alors j'ai de. On va regarder ça en direct. Hein. Oui, oui. Euh, bah, pas la vidéo, hein, je suis rassuré parce qu'on n'a on a, on a pas oui. le temps. Mais je vais juste te montrer le, le, la, la réaction des gens. C'est un oui. truc incroyable. Alors attends, je vais voir si ça ah, fonctionne. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions, je reviendrai après. Je vais, par euh, attends, je vais partager. Okay. Ouais, okay. Ouais. C'est bon, tu vois bien l'écran À la place de toi, on voit effectivement. Ok. Lit. Alors, juste quelques, quelques ah, là, minutes. Euh, donc voilà le jeu s'appelait make more views euh, la vidéo a fait euh, 13 168 vues ce qui est pas ouais. trop mal ouais. et euh, tu vois j'ai m'écrit en gros il est nul ce jeu okay. et, euh, et techniquement je savais que ça allait, euh, ça allait faire quelque chose ça allait, ça allait provoquer des réactions et donc j'ai eu 327 commentaires ce qui est un très très bon score au niveau, euh, niveau des vues mais les 327 commentaires c'est que des haters c'est que <rire> des insultes et alors, moi, ça m'a fait exploser de rire parce que j'ai rien contre le jeu de Cyprien. Et je ouais. savais par défaut qu'en disant que c'était nul, alors que ça ne l'était ouais. pas, que ça ferait des vues. Euh, ouais. pff, as ça a en fait. été à contre-courant, en fait. J'ai été complètement à contre-courant. Et, euh, et surtout, bah, c'est... il euh, y, y a même du. Il y a même du second degré. Tu as, as des gens qui disent des vidéos bien argumentées. Personnellement, j'aime bien plutôt ce jeu. Alors que dans la vidéo, je dis toujours que c'est nul. Euh, ouais. Après, tu as des gens qui cherchent à expliquer. Respecte le travail de l'autre. Ça prend du temps de faire un jeu. Euh... En fait, du a... coup, tu t'es servi. Ce qui, est, ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que des haters, tu t'en es servi. Tu as fait une force. Et finalement, c'est ce qui t'a permis de faire la vidéo où tu savais que tu allais te faire allumer, mais du coup, c'est ta force sur cette vidéo. Et tu prouves encore une fois que le regard des autres, les haters, il y, y en a partout sur YouTube, ils vont t'allumer certes, mais ce n'est pas, pas une tare. Et au contraire, toi, tu as pris l'effet le, le, de levier avec ça et c'est chouette. Complètement. Et ouais. c'est pour ça qu'il ne faut plus avoir peur de se dire euh, « je vais me prendre un râteau où les gens vont détester » parce ouais. que les gens qui détestent, ce sont des viewers. <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est super drôle. Euh, alors, attends, j'avais des, des, des commentaires beaucoup plus violents que ça. Ouais. Euh, voilà, tu, tu sais pas faire un jeu. Euh, euh, faut pas juger. Alors, en même temps, il y a des gens qui sont quand même très sensés. Hein, euh, voilà, Calme-vous, putain, il ai le droit d'avoir un, un avis négatif. Le centième dislike, euh, à l'époque où il y avait des sacs sur YouTube. Euh, donc, le mec est content de le poster. Toi, as 19 mecs qui ont liké, que le mec, elle m'a dislike. Euh, c'est très drôle. Et toi, quand je disais, euh, euh, quand tu es un petit peu décalé, les gens euh, intelligents arrivent à capter. Et toi, as un qui met, euh, J'arrive pas à voir si c'est ironique ou non. Ouais. Euh, c'est est ça qui est, qui est vraiment, je trouve, super, euh, super intéressant en tant que tel. cest à que... Euh, quelles que soient le, le, tes craintes, ouais. euh, tu t'en fous parce que ça va faire, même si c'est bon ou mauvais, ça va faire des vues. Et comme je, je répète encore sur YouTube, tes vues elles sont monétisées. Euh, ouais. Donc as, tu perds rien euh, en tant que tel. Euh, après, il y a aussi euh, bah, ceux qui ont un petit peu peur donc, de, de la feuille blanche. Ouais, euh, oui. Il y a des méthodes, il y a des méthodes tout simples. C'est-à-dire que tu vas, faire, tu vas imprimer une feuille avec les, tes bulettes euh, des points principaux. Ouais. Euh, C'est un peu comme si tu racontais un exposé euh, devant ta classe euh, à l'école. Bon bah tu suis, ton, tu suis tes points, tu, mmh. tu écris tout à l'avance. Également, tu as du matos pas trop cher pour euh, aller 50 euros sur euh, Amazon tu peux acheter un petit téléprompteur euh, sur mobile. C'est-à-dire que ouais. tu places ta caméra, ton petit prompteur, ton mobile dessus, le mobile, le texte. Le prompteur, ouais. en fait, c'est juste un, un petit miroir euh, qui permet de, de réfléchir le, le ouais. contenu texte. Euh, tu as juste à lire. Euh, moi, mes top 10 mensuels euh, de, de jeux mobiles, je les fais sur prompteur parce qu'après, il y a un peu de contenu. Mais au okay. moins, tu vois, ça donne du flow, euh, ouais. le, le spectateur ne, ne s'ennuie pas. Ouais. Et c'est ça qui est... C'est ça qui permet de pallier au, au, au problème d'hésitation, de, de page blanche, de ne pas se prendre euh, 15 heures au montage à couper, euh, à cuter, tu sais, les espaces blancs où tu dis « euh » ou « etc. Ouais. Donc franchement, utiliser un petit peu bah, ce genre d'outil, bah, c'est un petit peu d'argent, 50 euros, bah, tu achètes un compteur, ou sinon, bah, mmh. tu mets tes petites belettes sous ta caméra et, et c'est bon, ouais. quoi. Ouais, de toute façon, il y a, en, fait, en gros, il n'y a pas d'excuse pour ne pas se lancer. Parce qu'aujourd'hui, YouTube est un média en plus qui, qui explose en termes de vidéos. Tu l'as très bien montré tout à l'heure. YouTube est couplé avec Google. Donc, la visibilité, tu peux en avoir. Il n'y a pas que sur YouTube. Donc, ça, c'est chouette. On peut se retrouver aussi bien dans une thématique de jeu, comme tout à l'heure, je parlais d'un artisan. Enfin, on peut vraiment, tout, toute thématique confondue, il y a matière à faire quelque chose. Si on veut creuser un peu, effectivement, d'aller chercher peut-être des thématiques. Mais quand on a déjà son business, en fait, de se faire des listes et euh, d'accepter de, de, de faire plein de vidéos. Et justement, j'ai une question qui sort un peu de celle que je voulais te poser. Mais Juste en termes de fréquence, c'est une question je crois y est revenue dans le chat, j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que tout à l'heure tu disais effectivement que YouTube ne t'oublie pas et que YouTube te dit oh attends, tu m'as produit un contenu, j'aimerais en avoir d'autres. En gros, est-ce que tu as, que as un, un conseil à donner justement sur la fréquence à publier Si une personne demain se dit ok, bon, allez, je me mets sur YouTube, j'y vais, je publie mes vidéos. Si elle s'essouffle au bout de trois vidéos, c'est mort. Donc, quel conseil tu as à donner en termes de régularité, de fréquence pour tenir disons, un peu le rythme et disons avoir une chaîne qui, qui tient la route Alors, si tu veux juste titiller l'algorithme, je pense que la fréquence idéale, c'est une vidéo par semaine. Ça ne va okay. pas trop consommer ton, euh, ta, ta réserve de, de contenu. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où les gens sont tout le temps connectés, on se donne une vidéo par semaine et ils sont contents. Euh, après, si tu vas jouer des petites requêtes, euh, des petits tutos, etc., des trucs ultra simples qui vont prendre deux minutes, là, tu peux blinder. Si tu, si tu joues des, des longs tails, euh, moi, j'ai arrivé sur une journée, je publie trois vidéos. Et en fait, je ne les publie pas pour nourrir euh, instantanément, l'algorithme, j'ai publié pour me dire euh, ça dans, dans six mois, ça va faire des okay. minutes vues exactement. Tu peux tu peux commencer à semer les graines pour te dire pour plus tard, peut-être que ça servira. En fait, toi, tu n'es pas focus sur dire Attends, il faut absolument que je rentre dans le cadre d'une vidéo par semaine ou je fasse attention. C'est tu postes un peu quand tu as envie de poster et tu sais que c'est des, des, des graines que tu sèmes. Et voilà, ok, Con complètement c'est vraiment une très bonne image, cette histoire de graines parce que. Euh, tu, tu, on le sait maintenant, je vous ai montré tout à l'heure la, la, la vidéo là, de comment imprimer euh, sur son mobile, euh, au début tu as la déception monstrueuse de dire ah, putain je vais, faire, euh, je vais faire 50 vues, mais sur le long terme, euh, quand tu comprends que ça fonctionne comme ça, tu te dis ouais. oh, 50 vues, mmh. bah, c'est cool, tu vas voir, Si quelques mois, cette vidéo là va prendre et tu es content. Ok, okay c'est bien, ça casse un peu à l'école de se dire euh, « il faut que je poste comme ci, comme ça ». Mais en tout cas, il faut avoir une régularité. Et je pense que vous avez pu tous voir ce soir que grâce à ça, on peut avoir des vues et encore une fois, on capitalise sur un actif, enfin des actifs puisque les vidéos qui sont balancées peuvent être retrouvées dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, euh, la différence avec les réseaux sociaux. Euh, je, je vois que le temps passe, et je voulais juste finir par ça, et après je prendrai donc les questions qui sont dans le chat, mais le tips, quels tips, ou si tu as plusieurs tips, mais quels tips tu peux nous dévoiler euh, Jean-Fabien sur YouTube pour toutes Alors, les personnes qui sont là ou qui vont la vidéo en replay. Je vais vous montrer un petit peu le type yes. de folie. Alors, attends, on va rebondir. Voilà, ouais, parfait. Allez. Alors, euh, oui. quand je vous ai dit, quand YouTube fournit des outils ultra spécifiques euh, en termes d'analyse, euh, vous avez une section rétention d'audience sur votre chaîne. Donc là, vous pouvez voir, ça, c'est une très belle vidéo. Regardez quelle horreur. La, quelle horreur, c'est cette fameuse courbe en bleu. Euh, qui représente euh, tout simplement le taux de rétention de ma vidéo. Euh, et en gris, en fond, bah, vous avez tout simplement le taux de rétention moyen euh, pour n'importe quel euh, YouTuber euh, normal. Euh, prenez le temps de regarder euh, cette courbe-là, parce qu'en fait, vous allez voir qu'en euh, optimisant vos vidéos, alors le fameux tip, c'est je vais vous dire quelle est le, la chose à faire, euh, vous allez augmenter votre temps de rétention. Donc là, c'était sur une première vidéo, euh, d'ailleurs tu te rends compte que personne ne regarde tes vidéos en entier enfin, là, là c'est vraiment décourageant là tu penses même plus au fait à la, à la longue traîne si tu dis euh, bah c'est mort Je euh, j'ai rien faire avec une autre vidéo qui a complètement bidé. regardez moi ça c'est une horreur totale euh, -à, que, te rends compte, à 10 minutes 47 à la fin de la courbe bleue tu es à 0% c'est à dire que personne personne sur terre n'a regardé la fin de la vidéo c'est dans les stats, j'ai pris le screenshot <rire> aujourd'hui. Et là, tu te dis, waouh, fou, c'est incroyable. Donc, cette courbe-là, c'est votre solution pour faire monter votre chaîne. Alors, je m'explique un petit peu. Mm. Euh, les tips, les tricks sur YouTube, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme un site web où tu peux faire du clocking, etc. Mm. YouTube, c'est un... un cerveau. Et en fait, il se base sur le comportement des utilisateurs. Euh, Aujourd'hui, l'élément phare euh, pour passer sur YouTube, c'est le taux de rétention. C'est-à-dire que euh, combien de temps tu vas tenir tes spectateurs en à sur ta vidéo euh, Si YouTube se rend compte que sur une vidéo, tu finis à 0%, ils ne vont pas publier ton contenu, ils vont, ils vont mmh. le, le retrancher. Par contre, si tu apprends tout simplement à couper les parties où les gens partent sur ta vidéo, là, tu vas monter au niveau du référencement. Alors, je m'explique. Euh, imaginons que tu as deux concurrents. Vous avez la mmh. même vidéo, même contenu. Tu as, as un concurrent qui a un taux de rétention euh, bah, de 6,6% mmh. et tu en as un autre qui a un taux de rétention de 31,5%. Le concurrent donc, va donc dégager. Euh, le plus faible va dégager forcément. Et euh, le tips, en fait, ça va être de couper... Au maximum vos fins et vos débuts de vidéo, alors je m'explique. Tu sais, dans une dose, dans, une, dans un début de vidéo, tu dis euh, salut à tous, euh, je m'appelle Brian, euh, euh, j'adore le sport. On va parler de, de ci, de ça sur ma chaîne YouTube. Enfin, tu as un blabla monstrueux qui va te faire perdre 30 à une de vidéo. Personnellement, moi, ça m'agace quand je vois un youtubeur, même si le contenu m'intéresse, qui fait toute sa présentation au tout début. Tu retires ça, tu retires cette minute là où on, on s'en moque totalement. Ouais. Et tu vas commencer ta vidéo par. Dans cette vidéo, je vais vous montrer euh, quel est le meilleur jeu mobile du mois de mars. Et ton spectateur, déjà, tu l'as gardé pour les 30 premières secondes, parce que les 30 premières secondes sont les plus importantes, non taux de rétention euh, de, de YouTube. Et en plus de ça, tu vas faire pareil à la fin de ta vidéo. À la fin de ta vidéo, au lieu de faire le discours abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus, retrouvez-moi sur euh, machin chose. Euh, tu sais, tu as, as, as un blabla immense en fin de vidéo chez tout le monde c'est un réflexe parce qu'on se coupe tous entre nous quand on débute je ouais. <rire> pense qu'il faut faire ça tu as les gros youtubeurs ils font ça tu fais pareil mais ouais. en fait si tu es petit ne fais ne fait même pas ça déjà on s'en moque ouais. et en plus ça va diminuer ton taux de rétention donc l'astuce c'est de couper Regardez la barre rouge au niveau de la vidéo donc là c'est une vidéo assez récente je vois que avant les 7 minutes 10 avant la fin de la vidéo donc c'est là où il y a la barre rouge ouais. euh, le, le, le taux de rétention chute terriblement. Donc ouais. si je coupe le début le coup. pique le pic et mmh. ça cette astuce là même Mr Beast le conseil. Mr Beast c'est un des plus grands youtubeurs mondiaux, je crois qu'il a plus de 10 millions d'abonnés, même 50 millions. Enfin, c'est un truc de malade. Quand il fait des formations, il montre aussi ce type cela et ça très peu de gens en parlent. Euh, si vous avez une chaîne YouTube, vous allez faire ça, vous allez couper la fin et au début au lieu de raconter un blabla sans fin, vous allez tout de suite dire ce que vous allez faire dans la vidéo et vous allez tout de suite passer au sujet. Et vous faites ça sur chacune de vos vidéos, et vous allez regarder tout le temps, au bout d'une de ou deux semaines, au bout d'un mois, quel est le taux de rétention sur la vidéo. Et à chaque fois, vous allez couper, et encore couper, encore couper. Et vous allez voir que là, c'est ma dernière vidéo. Donc, on passe cette fois à un 37,9% de rétention, qui est très, très bien. Et regardez donc la courbe en bleu. Ça, c'est vraiment la courbe euh, de, de, de, de ma vue, de vidéo. Et donc, en gris, euh, c'est tout simplement... Euh, le taux moyen, vous allez voir sur toute la vidéo, bah, je suis au-dessus du de taux moyen ouais, et encore à la fin, j'aurais pu couper Tu vois, à la fin, à 6 minutes, à 6 minutes 11 mm. j'aurais peut-être pu couper les, les dernières secondes et tu vois, j'aurais encore augmenté euh, mon taux de rétention en coupant ce qui ne sert à rien tu as même des youtubeurs américains qui font des séries qui vont faire la chute de la vidéo et qui vont tout de suite couper à la chute de la vidéo à la chute de la vanne, il n'y aura même pas de, de fin de scène ou autre et ça, il euh, n'y a que les gros youtubeurs qui le savent si ouais. vous n'êtes pas petit youtubeur, faites pareil, vous allez doubler vos concurrents. Parce que en fait, vos vidéos, euh, vous aurez un meilleur euh, taux de rétention. Donc Google va, va tout de suite penser que, ok, cette vidéo, bah, tout le monde la regarde en entier. Bah, je vais te mettre en avant. Je vais la proposer à beaucoup plus de monde. Et regardez ce que ça donne. On est donc euh, Ça, c'était il, il y a quatre ans. Mmh. <rire> on passe de ça. Et voilà, et, euh, merci, il n'y a, a, a personne. <rire> donc, mais mmh. compte, on, part, on part de ça. En par exemple. Et, et, et en ayant juste coupé euh, les parties euh, blabla euh, à la fin et au début, bah, on, je suis arrivé à ça. Et c'est ça en fait qui a fait monter la chaîne et que, qui continue heureusement de la faire monter. C'est-à-dire que euh, là, c'est mon dernier top 10 euh, de, de jeux mobiles. Euh, je peux te dire que euh, la prochaine vidéo, euh, euh, je vais annoncer le, le, le, premier, euh, donc la, le premier jeu qui est premier du, du top 10. Et je vais couper la vidéo tout de suite. Le premier, c'est Final Fantasy 17. Fin de vidéo. Mmh. Je vais pas dire abonnez-vous, etc. Fin de vidéo, tu cutes. Et en fait, ce, ce pourcentage que tu vas cuter, ça va être euh, ton avantage. Donc je, je, le tips, vraiment, de la soirée, c'est euh, couper vos vidéos au début et à la fin. Personne ne le fait, mais si vous le faites, vous allez voir que vous allez doubler vos concurrents parce que vous allez avoir un meilleur taux de rétention. En ayant coupé vraiment de blabla. C'est un de de la tôt, je tôt. connaissais pas du tout. Faut le savoir. Mmh. Vraiment, c'est le truc qui a, bah, qui a réveillé ma chaîne euh, en tant que tel. Et je, je, les chiffres, parlent, les courbes parlent d'elles-mêmes, d'elles-mêmes ouais. en, en tant que tel. Voilà, ah ouais. C'est radical. Ouais, c'est ouais, un, un bon type En fait, c'est presque, oh, dans le fond, un peu logique. Mais, mais c'est très bien de mettre mille doigt dessus parce que du coup, tu vois, je, je, je, je ne savais pas. Et au final, comme Google, enfin YouTube réagit sur justement l'intérêt que leur utilisateur porte à tes vidéos. Ça, effectivement, c'est une optimisation qui, qui est à la portée de tout le monde. Et c'est surtout que n'existe pas de, de, de, de, de technique magique. Il n'y a, a pas de Mots clés ou autre il n'y a, a pas, il, y a plus, il y a plus ces trucs-là. Donc, il faut uniquement se concentrer sur le contenu, et ça au moins tu as la main dessus. Et, euh... et du coup, il faut le faire. Essayez. Et franchement, si vous avez une chaîne YouTube, déjà regardez, analysez cette section euh, taux de rétention. Essayez de voir où est votre courbe. Et au fur et à mesure des vidéos, vous coupez. Et vous allez voir, vous allez, vous allez monter. Ok. Intéressant. Merci pour ton tips. C'était vraiment très intéressant. Et, et, et ouais, bah là pour le coup, je vous invite vraiment, à, pour ceux qui veulent se lancer en la vidéo ou qui font déjà des vidéos, à utiliser ça parce que c'est une vraie, une vraie valeur là pour le coup. Et uh, le taux de rétention est, est très important à surveiller, carrément. Ok, ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou je peux prendre des questions dans, dans le chat mais Écoute, on... On, peut, on peut aller aux questions. Il ouais. y, y a beaucoup de choses qui ont été répondues et que tu as répondu spontanément. En fait, j'ai vu des questions passer. Je vais en prendre peut-être une ou deux qui, qui sont venues et je vais en afficher une, euh, notamment ben, assez simple, mais. Est-ce qu'il faut faire des vidéos courtes, longues enfin, J'imagine qu'il y a un débat là-dessus, mais euh, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu as un conseil à donner là-dessus Tout à fait. Alors, Thomas, donc, il faut faire donc, des, des vidéos courtes parce que euh, les gens n'ont plus le temps. Euh, il y a trop de contenu vidéo. Euh, si tu suis ce fameux concept de bah, couper le blabla, de toute façon, ta vidéo sera forcément courte. Elle va durer deux 3 trois minutes. Tu vas répondre à une demande, euh, à un besoin euh, sur un sujet précis il n'y a pas besoin de faire 5 ou 10 minutes. Si en ouais. 2 minutes 30, tu as répondu, tu postes ta vidéo courte. Euh, parce que justement, bah, tu vas augmenter ton taux de rétention grâce à ça. Et donc, ta vidéo sera encore plus, plus, beaucoup plus propulsée que faisant de, de la rallonge, de la rallonge, de la rallonge. Donc oui, il faut faire des vidéos courtes. Par contre, si ton sujet euh, est super intéressant et demande beaucoup, beaucoup de contenu euh, et que ça répond euh, vraiment à ce que le, le, le spectateur a, a, a demandé, tu peux faire plus long. Mais si tu sens que tu peux faire le plus court possible, fais le plus court possible. Ok, mais toujours en ayant un œil sur le, justement ce taux de rétention, voir l'intérêt ouais. de l'utilisateur par rapport à ta vidéo, la qualité du contenu, et, et voilà. Complètement. Okay. Euh, autre question. Alors, intéressante aussi. C'est vrai par rapport au contenu d'Isabelle. C'est le contenu peut-il être couplé avec, je sais pas, des lives, comme là, on est en train de faire un live, par exemple, avec euh, des interviews, tu vois, de changer, de casser un peu la dynamique, de peut-être, moi, par exemple, sur, dans le marketing, de toujours apporter des trucs marketing, des, des conseils, des fois casser. Moi, c'est ce que je fais personnellement, mais je suis pas youtubeur, mais du coup, euh, de casser avec des interviews. Est-ce que c'est de casser un peu les codes de, des contenus et de varier? Est-ce que c'est est OK? Alors, oui pour les interviews et non pour les lives. En fait, ça a été démontré par l'algorithme de YouTube que si tu fais des lives sur ta chaîne, ça va casser la dynamique euh, de, euh, de mise en avant de tes vidéos. Alors, je ne me demande pas pourquoi, ça a été démontré. En fait, tu as, t as des, des, des, des fous furieux sur YouTube qui vont faire plein de tests euh, à ce niveau-là. Et là, on un petit peu comme, euh, comme dans le référencement SEO, tu as des gens qui font des, textes, des tests super extrêmes. Il a été donc démontré que si tu fais des lives sur ta, sur ta chaîne, euh, tu vas pas dans référencement naturel, enfin, D'accord. ne pas pourquoi, aujourd'hui c'est le cas par contre les interviews bah, ce sont des vidéos comme les autres, ouais. donc ça ne pose aucun problème et au contraire comme on, comme on a dit au tout début, plus tu varies ton contenu, euh, plus déjà toi tu t'amuses et plus tu vas ouvrir de nouvelles portes, donc les lives vraiment je, je déconseille au maximum d'en faire ou alors tu fais une chaîne de live dédiée aux lives, c'est à dire que tu fais une chaîne secondaire où tu ne feras que des lives dessus D'accord, okay. Faut, faut, ouais. ok, je vois le truc. C'est en fait euh, par rapport à la, ta chaîne, euh, y a, je crois, il y a Sébastien qui le dit dans le chat, mais c'est euh, aller droit à l'essentiel. C'est soit tu fais ta chaîne sur. Euh, ben, T'as l'habitude de faire que des lives et tu fais des lives, soit tu as une chaîne où effectivement tu évites de casser l'algo et tu fais tes interviews, tes contenus, mais pas, pas de live en tout cas. Exactement. Ok. Euh, alors il y a une question qui a été posée, mais est-ce qu'il faut faire des effets dans le montage, intro ou trop bande-son Mais ça, tu l'as plutôt pas mal dit en fait. Enfin, est-ce qu'on peut. Alors, peut-être que tu as un truc à apporter là-dessus. Il faut, bah, faut que ce soit vraiment bien fait. C'est-à-dire que euh, les effets... Alors, attends, j'ai Alors, ouais, bien l'air de la question. C'est-à-dire que c'est -ce très important de faire des effets dans le montage, les intros ou trop au bon son. Intro et ou trop, on vient de le voir, faut pas en ouais. faire. Tu te dégages ça, mais euh, loin, loin, loin de tes vidéos, c'est fini, il ne faut vraiment plus en faire. Par contre, euh, faire des effets, faire des cuts, euh, faire des choses qui apparaissent à l'écran, euh, un screenshot, un machin, un petit, un petit, un petit effet de swap euh, au niveau du sonore, etc. Ça, oui, parce que ça met de la dynamique dans tes vidéos, ça, okay. ça, ça captive l'intérêt du spectateur qui va rester juste au bout. Donc, ça, c'est le problème, c'est que ça, ça, ça prend un temps monstrueux. Tu fais une vidéo de trois minutes, tu veux mettre plein de petits effets, etc. qui, qui concordent entre eux ton montage, il va te prendre 4 ou 5 heures. En tant que tel, ça, il ouais, faut y penser. Exact. Euh, donc oui, les effets pour euh, toujours capter l'attention, mais non aux, aux intros et aux trop. Et pareil, les effets qui ne servent à rien, ben, tu les mets pas. Ok, Ok, okay bah, écoute, merci pour ta réponse. Je prends une dernière question qui est intéressante aussi, enfin qui, qui est souvent posée, c'est vous utilisez un outil de montage particulier ou simplement sur YouTube Studio bah, ça dépend de ton type de contenu c'est à dire que euh, le plus important c'est les cuts euh, tout simplement c'est que tu peux te filmer avec ton smartphone et puis euh, juste faire des cuts sur les passages qui sont pas intéressants personnellement j'utilise Adobe Premiere euh, ouais. tu pourrais utiliser n'importe quel autre logiciel où tu es, es à l'aise dedans peu importe euh, YouTube Studio il est un petit peu limité et puis c'est un petit peu long euh, parce que ça se passe en ligne euh, ouais. donc moi, voilà, perso euh, Premiere uniquement Parfois un petit peu d'after-effect, mais très rarement. Euh, donc, c'est pour ajouter vraiment des effets, euh, pas des intros, mais genre, c'est quand tu fais un top 10, tu as, as, as le numéro 10 qui s'affiche en gros avec des petits effets euh, sur le numéro. Ça, c'est du, du after-effect. Euh, bien mm -hmm. sûr, tu peux trouver des templates en ligne où tu as juste à intégrer le, le contenu par-dessus. Du coup, euh, tu n'as pas besoin de compétences, ça te fait gagner du temps. Donc, euh, première ou n'importe quel logiciel qui fait des cuts, euh, c'est largement suffisant. Ok, ok, parfait. Après, je vais rajouter ma petite touche perso. Il y a Filmora qui est très très simple. Filmora pour PC, j'utilisais Sony Vegas Pro avant. Je n'ai pas voulu me compliquer la vie, j'ai pris Filmora. Filmora, elle est bien, il permet de faire des choses pas non plus hollywoodiennes, mais on peut déjà faire des montages sympas. Pas très cher en termes de licence. Bon, c'est exploitable, donc c'est pas mal. Voilà. Oui, et puis aussi, tu as, as des options de, de colorimétrie euh, qui peuvent être aussi super sympas euh, au hum. niveau des rendus. Euh... Ouais. Ouais, ouais, et puis y a, y a, en tout cas sur Filmora, tu l'as et je crois que c'est 50-60 balles à l'année, enfin je sais plus, c'est licence. C'est correct pour faire du montage, mais effectivement, il faut, faut avoir un logiciel en, à côté que, que YouTube Studio. Ouais, bah, surtout pour le côté aussi en ligne qui n'est pas forcément pratique sur YouTube Studio. Quoi. Yes, euh, je vais juste enlever attends la bannière là, tac. Euh, on arrive au terme de ces, des questions. Je pense que du coup, tu as répondu à pas mal de choses, apporté beaucoup de valeur. Je te remercie véritablement, Jean-Fabien. Juste terminer avant, que, avant de nous quitter, un petit cadeau. Parce que j ai, j ai, j ai, les invités que j'ai eus et moi-même, j'avais fait le, le jeu d'offrir de, de, un cadeau aux gens qui sont là en direct dans le chat. Euh, Est-ce que tu as un petit truc à leur offrir ce soir À une personne peut-être dans le chat Est-ce que tu as un truc à leur offrir Ouais, donc on va, on va faire un petit, un petit concours, un petit cadeau pour une personne. Allez. Euh, donc voilà, ce soir, donc, on a parlé de, de, des conseils YouTube pour euh, vraiment faire bosser sa chaîne. Yes. Et donc, il y a énormément de contenu. Franchement, ce soir, je n'ai pas tout j'ai pas tout dit. Et du coup, euh, j'ai un petit e-book qui résume okay. vraiment tout. Il y a plus de 50 pages. Euh, que vous soyez débutant ou confirmé, bah, le fait d'avoir tous ces points sous les yeux et pouvoir mmh. reprendre, euh, ça peut être super pratique. Donc, okay. On va sélectionner quelqu'un dans le chat et Allez. il repartira donc avec l'ebook e unique sur comment faire okay. progresser sa chaîne. Eh ben, je te remercie pour ce cadeau-là. Va... ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre dans le chat. Alors moi, j'ai une question qui est un... pas pointue, mais il, va... il, y a... il je pense qu'il fallait être très observateur. J'ai une question à vous poser. Le premier qui trouve, s'il n'y a pas de réponse, on changera. Le premier qui trouve gagne l'ebook. Donc, pour gagner l'ebook, n'hésitez pas à en voir qui qui va remporter ça. Il faudra me contacter et je vous enverrai le, le cadeau. Euh... Jean-Fabien, il a montré des slides tout à l'heure et il a montré combien il allait atteindre de millions de vues sur sa chaîne là. Il y avait un chiffre qui était affiché, qui frôlait un autre gros chiffre. Est-ce que vous vous rappelez quel était le chiffre Le premier qui répond dans le chat, je gagnera de coup ce que, ce que tu as proposé Jean-Fabien. Et on, si on va laisser une marge ça... de sécurité. Ouais, exactement. Si jamais on... je trouve une autre question, mais j'ai le chiffre, donc euh, je ne sais pas si vous avez été attentif à sa slide euh... Il l'a dit en plus. Non, le nombre de millions de vues, le million, a, le million de vues qu'il allait atteindre sur sa chaîne, il a affiché un screenshot qu'il a fait d'ailleurs, je pense, hier ou avant-hier. Ouais, bah c'était même ce matin, je crois. Ou oh, ce matin. Et, euh, et il y avait un chiffre affiché. S'il n'y a pas une bonne réponse, je vais peut-être m'approcher et prendre celui qui est le plus proche. Après, j'ai euh... un indice. Alors, on partait sur 2 millions de vues, donc euh, 1 million de... Et on est sur 1 million de vues par an. Donc vous faites l'addition, ouais. je pense que... <rire> ouais. Allez, y a, y a pour l'instant ça chauffe un peu mais dans le chat il n'y a pas la bonne réponse donc allez-y allez, -y, allez -y. on attend encore une minute ou deux et voir s'il y a une bonne réponse qui se trame euh, c'est vrai que tu as, do as donné un bon bon, euh, bon indicateur on va dire un bon indice n'hésitez pas à mettre dans le chat pour l'instant il y a une personne qui s'en rapproche ouais si elle le chiffre exact je prends <rire> mais euh... j'attends encore 30 secondes, pour voir si elle chiffre vous, vous chauffez. Il y a certains qui chauffe mais il y avait un chiffre affiché sur sa slide, je me rappelle très bien. Et du coup, euh... est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a ce chiffre Allez, Vous chauffez, mais il y avait un chiffre précis. <rire> vous êtes pas loin. <rire> yes, ça y est, la réponse. Il y a Thomas V qui vient de la donner. Thomas avait, c'est 2,9 millions, je ne me trompe pas. C'est ça, bah, si tu veux, on peut le, yes. le remontrer. Oui, je vais juste afficher. Thomas a affiché Thomas, tu affiché 2,9 millions, c'est ça. 2,9 mi... millions de vues, exactement. Il, Il a dit, en plus, Jean-Fabien a dit qu'il allait atteindre les 3 millions. Et, euh... Et je crois que c'était la slide, je vais peut-être la partager, je ne sais pas si elle, elle est là. Ouais, exactement. exactement. Yes, c'est ça. Donc, bravo à Thomas qui a gagné, gagné l'e-book. E Alors, je t'invite, Thomas, à, à, dans les mails que tu as reçus euh, avec les liens de connexion, à me à faire un forward et me contacter. J'enverrai ça à Jean-Fabien qui te finira l'e-book. E bravo à toi. Euh, merci en tout cas, Jean-Fabien, pour ce cadeau. Merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir. J'espère que vous avez vraiment euh, pris note de ce que Jean-Fabien vous a dit parce qu'il y avait vraiment énormément de valeur. Euh, beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de tips. Encore une fois, si je t'ai fait intervenir ce soir, c'est montrer à quel point, en fait, euh, c'est en faisant n'importe quoi qu'on peut <rire> n'importe qui. <rire> euh, c'est juste que tu as, as osé, euh, le regard des autres, rien à faire. Tu t'es lancé, tu as fait ton truc et, euh, et euh, du coup, tu as, as pu percer à ton niveau, mais dans ton domaine, en tout cas, euh, tu fais ton business. Et ça, c'est chouette. Et donc, tu as donné pas mal de conseils et d'astuces véritablement plus simples et pratiques, et pratico-pratiques, tout le monde peut appliquer. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un vrai plaisir de t'avoir sort et de discuter avec toi sur ce sujet. Et, euh, et puis, bah écoutez, je veux vous souhaiter à tous une bonne soirée. Demain, il y a un nouveau, euh, nouvel entretien avec Jean-René, cette fois-ci, sur la partie Mindset, Entrepreneur, Leadership. N'hésitez pas à revenir demain à 20h. J'enverrai dans la journée le lien sur YouTube. C'est un autre lien de connexion. Euh, vous retrouvez cette vidéo-là. Je la mettrai en replay. Je ferai un, une page où je mettrai tous les replays à la fin, vous avez également, j'ai mis en dessous de la vidéo ici le lien, euh, ton lien Jean-Fabien sur euh, ta chaîne je crois que j'avais mis, enfin, ce que tu m'as dit je sais plus ce que tu m'as dit il hein, ouais, mais... bah, y a un site web justement, donc euh, pour capitaliser donc, sur les, les vues Youtube, euh, j'ai forcément créé un site web à côté pour aussi euh, bah, fidéliser le, okay. les, les spectateurs <rire> ok, bah écoutez, vous retrouvez en tout cas sur le site en dessous, si jamais vous êtes intrigué par ce qu'il a fait, vous pouvez aussi aller voir sur internet le dîner presque parfait que tu avais fait, c'était marrant, <rire> ça avait beaucoup buzzé Épique, euh, ouais. Merci à tous en tout cas. Très belle soirée. Euh, Jean-Fabien, je te dis à très bientôt. Et je vous dis donc à demain pour la suite de, du sommet virtuel des entrepreneurs. Ciao, ciao. Ciao.